Voilà, donc euh, bienvenue à tous euh, pour ce séminaire sur la déclaration des droits des paysans. Euh, donc ici notre pari avec Vincent c'est de nous dire que la plupart des gens qui sont là ont quand même une connaissance assez précise de ce qu'est la, la déclaration. Euh, on va quand même faire quelques mots d'introduction pour euh, repréciser certaines bases. Et euh, moi, de, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est quand même un, un texte qui a été adopté le 17 décembre 2018, donc il a maintenant deux ans, on a fêté son anniversaire là, avant euh, les vacances de Noël. Euh, et pourquoi est-ce qu'on organise ce séminaire C'est surtout parce que, euh, en fait, on avait... Euh, enfin, Vincent a bénéficié d'une un, formation euh, grâce à des petits sous de, de FIAN de fin d'année dernière, et euh, ça a permis de... En fait, ça lui a permis d'être au courant des dernières avancées et réflexions sur, sur la déclaration. Et on s'est dit que c'était un, un bon moment pour relancer la réflexion et éventuellement, donc pas tout de suite, mais on peut quand même commencer à mettre quelques graines, mais dans une deuxième étape, penser à une stratégie de mise en œuvre si les, les acteurs veulent aller plus loin en Belgique à partir de, de cette année. Dans cette thématique-là, je peux vous dire tout de suite que j'ai déjà été mis en contact avec Geneviève Savigny. Euh, et je ne rappelle plus très bien les prénoms, mais en gros, il y a des actions qui ont lieu en France, euh, en Suisse et, et au Luxembourg, dans le, le milieu un peu francophone, c'est qui a répondu tout de suite présent. Et ils sont déjà partants pour organiser une réunion, qu'on pourrait dire internationale peut-être, pour faire le point. Donc, moi, il voulait se rajouter tout de suite et commencer à faire des points maintenant, mais je me suis dit que c'était trop tôt et que nous, on n'était pas vraiment prêts. Mais euh, ça sera déjà une étape euh, qui s'annonce pour la suite, quoi. Euh, voilà, et alors au niveau de la déclaration, euh, je vais, Ah voilà, mais François, il y a François là. Au niveau de la déclaration, moi, tout ce que je voudrais dire maintenant, c'est que c'est à la fois un texte, qui, un texte de droit de l'homme, donc il, il reconnaît des droits qui, qui existent déjà et qui ont pu être promulgués ailleurs parce que les paysans sont aussi bénéficiaires des droits de l'homme comme tous les autres. Mais cette déclaration, elle permet aussi de spécifier certains droits, de spécifier en quoi certains droits tout à fait courants comme le droit au logement, par exemple, peut être euh, adapté au monde paysan, mais aussi proclame des droits nouveaux et c'est en ça qu'elle est vraiment intéressante. Euh, elle proclame officiellement le, le droit à la terre, par exemple, le droit aux semences, qui sont des droits spécifiquement paysans. Et, euh, et ça, c'est... Euh, c'est en fait l'acquis principal de la déclaration et c'est pour ça qu'elle a pu être qualifiée d'historique euh, par de nombreux acteurs et qu'elle est très importante euh, pour nous. Donc ça, je pense que c'était ce que je voulais dire en introduction. Euh, encore un point, c'est que je vais peut-être le remettre, mais dans le chat, il y a un framapad dans lequel je vais prendre des notes au fur et à mesure que Vincent va parler. Ça permet euh, à moi d'avoir un suivi ça permet un peu à tout le monde d'avoir un de pouvoir avoir une vision claire si jamais on rate des points ou un autre. Et je vous mets aussi le lien vers la déclaration elle-même, c'est-à-dire le texte tel qu'il a été promulgué par le Conseil des droits de l'homme, parce que je pense que c'est intéressant que tout le monde aille le voir un petit peu. On va y revenir de temps en temps pendant le séminaire, mais c'est aussi une manière pour vous, de, enfin vous et nous de nous approprier le, le texte. Euh, voilà. Ben, je vais passer la, la parole à Vincent si, si tu es prêt. Et puis euh, merci à toi déjà d'avoir accepté de nous faire la restitution, d'avoir suivi la formation. Et euh, je peux vous dire en, en les petites réunions de préparation que j'avais avec, avec Vincent que déjà au bout de cinq minutes j'avais envie de mettre en œuvre la déclaration et je me suis dit mais oui j'ai pas j'ai jamais pensé à ça, c'est vraiment intéressant. Donc je pense que ça va vous plaire à vous aussi. Quoi. Voilà, à toi Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, ben, je pense que on se connaît tous. Donc, Vincent, je chevrier à ville près de Tournai. Et, euh, voilà, membre du MAP et de la FUG Et je représenté, ben voilà, les, les deux syndicats durant ce processus de négociation de la déclaration, euh, avec le soutien de, de FIAN. Voilà. Premier point, je pense rapidement faire un très bref historique du processus, une, une bête ligne du temps, mais euh, pour bien remettre les choses au clair pour tout le monde. Donc en 2001, euh, un meeting de la Via Campesina à Jakarta, euh, Anki Sagagi, donc un des leaders paysans indonésiens. Euh, a vraiment voilà, témoigné de leurs problèmes sur place et euh, émis clairement le besoin de la reconnaissance de droits paysans tels quels, donc voilà, il y a beaucoup de cas notamment d'accord parlementaire de terre, etc., d'élections et, euh, des, enfin, voilà, des, des, des problèmes majeurs, et euh, il y a clairement, euh, pour la première fois, formulé euh, ce besoin de reconnaissance de droits paysans. À la suite de ça, sous l'impulsion de Jean Ziegler, euh, il y a eu un, un événement parallèle qui est organisé à Genève, pour ben la Genève. Il y a eu euh, vraiment une collection de témoignages de cas de violation de droits humains par les paysans. Donc, c'est le premier petit débat public, si vous voulez, dans, dans cette enceinte-là. 2008, la crise alimentaire, qui voilà, a un peu mis tout ce petit monde en, en branle et, euh, Clairement, la coalition euh, Via Campesina FIAN-CETIM a, a commencé à, à pousser une solution commune face à ce, cette crise mondiale. Et ça a été bon, voilà, ce, cette déclaration. Il y a eu est-ce qu'on se dirige vers la FAO pour agir ou vers le Conseil des droits de l'homme et c'est voilà, sous conseil aussi des, des rapporteurs spéciaux qu'ils ont préféré euh, s'adresser et interpeller le Conseil des droits de l'homme pour, euh, pour amorcer le processus. En 2009, l'année suivante, 2009, la Via Campesina, en interne, adopte sa propre déclaration. donc C'est un une espèce, si vous voulez, de, finalement de brouillon de la déclaration actuelle, finale, euh, mais qui est voilà, particulièrement progressiste, beaucoup plus que le texte final mais euh, qui a été négocié entre les différentes organisations membres de la VIA et c'était vraiment à, à, vo à vocation interne et c'est ce texte-là qui a servi de, de, de point de départ, de brouillon de base, si vous voulez, pour les négociations suivantes donc ça déclaration de la VIA Campesina en 2009, 2010 le Conseil des droits de l'homme mandate un groupe d'experts donc plus des militants, pas des gens ni des ONG ni des, ni des mouvements paysans le Conseil des droits de l'homme mandate un groupe d'experts pour mener une étude qui va vraiment, d'une part, recenser tous les cas de violation des droits, donc bien euh, clairement, euh, de manière objective, montrer tous les, euh, tous les problèmes euh, rencontrés par les paysans dans différentes régions du monde. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet de cette étude, c'est vraiment montrer clairement est-ce que les instruments de droits humains existants, donc les déclarations qui existent déjà, les conventions qui existent déjà, les traités qui existent déjà, est-ce qu'ils suffisent pour euh, pallier à ces problèmes et à ces cas de violation Est-ce que ces instruments existants protègent suffisamment euh, les populations rurales face à tous ces, euh, ces cas concrets de violations de, violation de droits humains qui, qui étaient là rapportés et la conclusion de cette étude, elle est très claire et elle n'est pas du tout, euh, je vais dire, militante, c'est euh, ça qui est quand même important dans notre argumentaire à souligner, ce n'est pas que nous qui rêvons d'une de, de, déclaration pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a été analysé de manière objective et par des experts indépendants euh, du milieu militant et du milieu paysan. Euh, leur conclusion est très claire, oui, il y a violation systématique de droits humains pour les populations rurales, et oui... Euh, il y a un manquement en termes d'instruments. Les instruments existants ne suffisent pas à protéger les, les droits des populations rurales. Et euh, voilà, il y a eu aussi un, un soutien, à côté de ce, ce panel d'experts, un soutien stratégique qui est extrêmement important, c'était celui des rapporteurs spéciaux aux droits à l'alimentation, Jean Ziegler et puis Olivier Descuteurs, qui, eux, bah, avaient déjà leur mandat pour le droit à l'alimentation qui est lui-même hein, un droit qui était déjà reconnu, et eux, de leur position à eux, ont encouragé le fait de la création de nouveaux droits. Ils ont dit clairement qu'on ne sait pas garantir le droit à l'alimentation alors qu'il est déjà reconnu, si on n'a pas aussi un droit à la terre, un droit aux semences, entre autres. Et donc, voilà, ça, en termes de, de logique euh, vraiment de l'ONU, c'était hyper important. Euh, en même temps, ce, ce panel d'experts qui est très clair, et en même temps, ceux qui finalement auraient pu euh, suffire euh, hein, les rapporteurs spéciaux au droits à l'alimentation d'eux-mêmes disent non euh, nous on n'a pas euh, tous les outils en main il manque des droits pour pouvoir euh, réaliser vraiment euh, le droit à l'alimentation qui lui est déjà reconnu ça ça a vraiment été le, le, le moment clé au sein de l'ONU pour euh, pousser à la pour euh, lancer vraiment le processus et donc en 2012 euh, la Bolivie est élu comme, euh, enfin reconnu si vous voulez un peu comme leader sur ce sujet là euh, et le Conseil des droits de l'homme euh, mandate notre groupe de travail à commencer la négociation sur, sur, une, sur la production d'une déclaration des droits des paysans, des personnes travaillant dans les zones rurales ça c'est 2012 Cinq rounds de négociations qui s'en suivent 2013 2015, 16, 17 et 18. Euh, et donc pour info, euh, j'ai participé avec euh, Florence ouais, et ensuite Astrid à partir de 2015. Euh, donc c'était le deuxième euh, au, au rang de négociation. Après, euh, donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le texte de départ, c'était celui de la Via Campesina, très progressiste. Voilà, qui n'était pas formulé en termes très juridiques, mais voilà, qui venait vraiment du terrain. Au fur et à mesure du temps, ben, on a obtenu un texte qui était de moins en moins progressif, mais qui était progressiste, pardon, mais qui était de plus en plus euh, soutenu par des États. Euh, donc, c'est un petit peu le, le mouvement de balancier qu'il a fallu faire. En même temps, euh, voilà, amadouer et euh, reformuler nos demandes euh, pour qu'elles soient plus acceptables, qu'elles soient, voilà, techniquement aussi un peu mieux fondées. Euh, et en, en espérant avoir le soutien de davantage d'États, parce que si on a un texte super progressiste, mais qui est soutenu par personne et qui est connu par personne, bon, on ne va aller nulle part non plus. Mais donc c'était voilà, un petit peu toujours ça, qui, cet équilibre-là qui, qui, euh, qui guidait la, la poursuite ou non du processus, et finalement, bon, voilà, je simplifie un peu les choses, mais 2018, on a atteint ce point d'équilibre, on se dit, bon, bah, si on fait encore un grand de négociation en plus, on va vraiment diluer le texte, et peut-être qu'on va peut-être gagner le soutien d'un état ou deux en plus et c'est pas sûr ce pensant là il y a parfois des, des gouvernements qui changent et donc on risque aussi avec le temps de perdre certains soutiens euh, et donc voilà 2018 un peu ce point d'équilibre on dit ok bon maintenant on ne bouge plus et on va euh, d'abord une adoption au sein du groupe de travail puis au sein du conseil des droits de l'homme et finalement un entérinement par euh, l'assemblée générale de l'onu euh, donc fin 2018 euh, à new york voilà ça c'est brièvement le l'historique que je souhaitais euh, que je souhaitais redresser ensuite euh, j'aimerais bien aussi assez rapidement avec vous et si vous avez le, le texte à disposition ça peut être utile mais c'est très rapidement passer en revue le contenu de cette déclaration premièrement un préambule, un préambule bah, qui euh, définit un petit peu la, je dire, la justification sociétale de du texte, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui existe déjà comme droits humains, et euh, ce qui, un petit peu tous les éléments qui justifient euh, la démarche du Conseil des droits de l'Homme hein, et de l'ONU à, à reconnaître une nouvelle déclaration. Euh, ensuite, l'article 1 qui définit euh, tous les bénéficiaires, si vous voulez, de cette déclaration, et qui est super large. C'est vraiment ça qu'on a voulu aussi reconnaître, pas que les paysans, mais aussi les femmes, les nomades, les... Euh, les, enfin voilà, toutes sortes de catégories des, des peuples pêcheurs, par exemple. Euh, essayer d'avoir un, un, une définition la plus large, euh, mais aussi, bien sûr, tous les travailleurs agricoles euh, indépendamment de leur statut migratoire. Ça, je tiens beaucoup à, à revenir là-dessus par après. Euh, aussi reconnaître les collectifs, pas que des paysans de manière individuelle, mais aussi euh, les, les groupements et les personnes qui travaillent en communauté. Euh, donc voilà définition des bénéficiaires, si je peux le dire ainsi, qui soit très large et ensuite euh, un autre point qui, euh, qui me paraît particulièrement important et qui traverse toute cette déclaration, c'est euh, ce côté très euh, équilibré entre la formulation de droits qui soit réclamables, si je peux dire ça ainsi, donc voilà les paysans en droit ceci, les paysans en droit cela et tout aussi vite définir des autorités qui soient responsables pour ces droits, ce qu'on appelle les obligations des États. Et donc, c'est mentionné voilà, les États, les autorités publiques doivent, euh, en regard de ce droit-là, mettre ceci en œuvre, où ils ont la responsabilité de ceci et cela. Et donc, l'article 2 euh, redéfinit, je dirais, de manière assez générique, les obligations des États. Les obligations des États, il y en a trois principales, qu'il faut bien avoir en tête et qui ont des, des, des gradations un petit peu différentes donc il y a premièrement les états doivent respecter les droits ça veut dire rien faire, enfin pas les violer eux-mêmes, rien faire qu'ils soient contraire à ces droits et ça c'est quelque chose qui est vraiment immédiat euh, moralement et politiquement dans une déclaration c'est ce qui est a de plus imminent premièrement on les presses protège donc les états ils ont des obligations de protéger les droits, notamment vis-à-vis -vis de l'action de tiers. Donc, s'il y a des multinationales, c'est un exemple, hein, mais je sais pas pourquoi c'est mais euh, qui euh, pourraient menacer euh, ces droits-là, l'État doit intervenir. Donc, respecter, protéger, et finalement, ça c'est un objectif, de, une obligation un peu plus long terme, pour laquelle on tolère une certaine période de transition, c'est la réalisation de ces droits donc c'est prendre des mesures budgétaires commerciales, administratives de politique étrangère aussi pour que ces droits deviennent réalité, avoir une action plus proactive donc voilà, ces trois respecter, protéger, réaliser avec respecter qui est un peu immédiat, qui est, un, qui est une exigence un peu immédiate et à l'autre bout réaliser pour lequel on tolère une période de transition une période de de voilà d'appropriation et de, de mise en œuvre euh, cet article 2 aussi il mentionne des points qui me paraissent particulièrement intéressants c'est en termes d'obligation des états c'est le, leur devoir de prioriser leurs actions vers les plus vulnérables d'abord euh, ça c'est vraiment important euh, il mentionne et va le mentionner à plusieurs reprises dans la déclaration tout ce qui est droit à la consultation des gens à la participation euh, aux approches participatives, euh, notamment euh, enfin, voilà, pour toutes les politiques agricoles. Bien évidemment, rappeler la primauté des droits humains, et ça je vais encore dire souvent, euh, par rapport au reste. Donc les, euh, les droits humains euh, sont supérieurs dans la hiérarchie des lois aux lois nationales, mais aussi euh, aux traités de commerce, euh, à la génération de profits euh, de point de vue privé, etc. Euh, et finalement on aurait rêvé d'une mention explicite des responsabilités extraterritoriales des états ça on n'a pas obtenu mais il y a quand même l'idée que les états ont des obligations vis-à-vis -vis de leurs propres paysans donc la belgique par rapport aux paysans belges mais aussi par rapport aux paysans d'autres pays du monde où la belgique intervient il y a quand même tout le bagage de la colonisation qui est derrière et la néocolonisation aussi mais donc, c'est euh, la responsabilité, enfin, c'est mentionné, si les États ont tous des responsabilités et des devoirs vis-à-vis euh, -vis des paysans dans les autres pays où ils, où ils agissent en tant qu'État ou bien via euh, des entreprises qui sont basées chez eux. Euh, donc voilà, c'est quand même une certaine mention des impacts hors frontières et des devoirs de coopération internationale euh, dans ce dans domaine-là. Sinon, voilà, pour euh, passer un petit peu les autres articles de contenu euh, vraiment en revue. Ben, L'article 9, hein, qui est assez novateur euh, et qui défend euh, notamment ben, les, euh, par rapport à la criminalisation des défenseurs des droits humains, des défenseurs des terres. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on re qu retrouve assez peu euh, et qui est assez nouveau, je pense, avec tout ce ces événements concernant les lanceurs d'alerte, etc. C'est un petit peu quelque chose qui a transcendé dans notre déclaration. Euh, on fait mention de défendre, aussi de protéger euh, les gens qui, euh, qui parlent. Euh, ensuite, ben voilà euh, les articles un peu plus cœur. Euh, je, je, enfin, je souhaite un petit peu mentionner, mais donc c'est l'article 15 par rapport au droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Un petit peu le même schéma dans l'article 16 avec le, le, le niveau de vie, le revenu décent, la vie décente, où euh, on a d'une part dans cette déclaration la réaffirmation de droits qui existaient déjà, notamment par les, pour les salariés ou bien pour d'autres formes de, de travailleurs, euh, des, du langage, on appelle ça du, du langage qui est déjà agréé, qui était déjà euh, accepté, reconnu dans d'autres textes. Ici, on le rappelle, on dit que les paysans, les, les ruraux aussi ont les mêmes droits que les autres, et en on va toujours un tout petit peu plus loin dans cette déclaration. On, on rappelle ce qui existait déjà. On dit que les paysans et les ruraux ont un droit aussi. Et en plus, on ajoute toujours, si on veut être cohérent, si on veut être précis, et si on veut que, que ces droits là soit vraiment réel, on ajoute euh, d'autres éléments, on précise certains éléments. Et c'est ça qui est vraiment important. Euh, je le rappellerai encore un petit peu tantôt aussi, c'est cette idée de filiation entre les droits, euh, c'est pas une déclaration c'est pas un texte révolutionnaire qui, qui sort de nulle part avec des, des choses qu'on exige et qu'on n'a jamais eu avant, au contraire c'est vraiment, il y a toujours une, une logique et euh, une continuité entre la déclaration universelle des droits de l'homme qui existe depuis de nombreuses années et celle-ci euh, ce n'en est que le prolongement c'est pas, euh, pas des nouveaux droits sortis de nulle part, ça c'est vraiment important exemple concret article sur le, le revenu décent et la, la, la vie décent, hein, le, le niveau de vie décent qui est déjà reconnu pour les travailleurs, par exemple de l'industrie, etc. Et euh, ici, on se dit, bah, si les, on veut que les paysans aient vraiment un revenu décent, bah, alors il faut aussi reconnaître leur droit aux moyens de production, et donc à la terre et aux semences, un droit à accéder au marché, à des marchés avec des prix qui soient rémunérateurs du travail. Sinon, c'est l'être morte que de leur prétendre un droit au revenu décent et donc voilà c'est toujours cette logique de filiation et de cohérence OK, Si on veut vraiment réaliser ces, euh, ces droits là, il faut, euh, il faut aller un peu plus loin et préciser les choses. Euh, article 17 hein, donc sur le droit à la terre euh, ici voilà et ça va être la même logique un peu avec les semences. Notre article ici il ouvre un petit peu euh, les perspectives et euh, il replace l'enjeu de la terre ou l'enjeu de des semences euh, de manière, enfin voilà, qui nous est beaucoup plus positif que ce qui était fait avant. Euh, par exemple, sur la terre, voilà, quelque chose qui était vraiment vu, enfin, la, la terre était vraiment considérée avant comme une marchandise et dans le cadre strict de la propriété privée. Euh, ici, on, on ouvre cette boîte, euh, on, on déconstruit, j'ai envie de dire, le concept de terre et on le reconstruit de manière un peu plus. Euh, qui nous correspond davantage et euh, qui, est, qui est plus nuancé en reconnaissant effectivement la fonction économique euh, de la Terre, mais aussi la Terre comme un moyen pour atteindre, comme je disais avant, euh, l'objectif de revenu décent, mais aussi reconnaître la Terre comme un lieu de vie et euh, comme un lieu où on peut développer sa culture. Et donc voilà, c'est un peu euh, reconnaître des droits qui étaient déjà enfin, réaffirmer des droits existants et en même temps aller plus loin et nuancer des choses en termes de droits humains, et pas euh, que, euh, voilà, en termes de, de marché ou de, de propriété privée. Relativement identique avec les semences. Euh, cet article aussi comme je vous dis, il tranche complètement avec le passé de la FAO, euh, où euh, voilà, ils ont vraiment promu la la révolution vers les semences commerciales, les variétés sélectionnées, etc. Euh, et enfin voilà, il n'y a, a pas que la FAO d'ailleurs. Ici c'est un, un, un article qui, qui tranche un petit peu et qui, qui remet en question, euh, qui, qui reformule l'enjeu des semences totalement différemment de ce qui avait été fait avant, euh, en reconnaissant mais voilà, la, la coexistence de différents systèmes de semences. Euh, hein, clairement, aux yeux de cette déclaration aussi, le système UPOF, avec les, les, les variétés homogènes, euh, stables et, et uniformes est euh, clairement discriminatoire euh, entre les semenciers paysans et les semenciers dits professionnels ou commerciaux. Et donc, c'est évident, tout devrait être remis en question, euh, donc reconnaissance des deux systèmes il y en a un qui est en train de bouffer l'autre ou qui discrimine complètement l'autre. Donc, euh, c'est la première fois où on a vraiment un, un peu un rééquilibrage de pouvoir, pas juste des aménagements, des petits droits, des petits privilèges agricoles ou euh, euh, comme on a certains petits aménagements au système UPOF. Non, ici, c'est vraiment euh, mettre en lumière sa discrimination entre les deux systèmes. Et euh, pareil, obligation des États à orienter la recherche vers les plus vulnérables d'abord, donc vers les, les besoins des plus petits paysans, etc., la recherche publique évidemment. Et bien sûr, toujours rappeler la primauté des droits humains par rapport aux traités de commerce, mais aussi par exemple aux, euh, aux droits de propriété intellectuelle. Euh, bien rappeler que les droits humains ne sont pas négociables, ils sont universels et euh, qui sont supérieurs à, à, au reste. Euh, Article 27, j'aime bien quand même aussi de, de rappeler, euh, donc c'est qu'il y a les obligations des États nationaux, mais ici, l'article 27 lui précise les obligations des agences de l'ONU. Et donc, juste pour vous rappeler que c'est toutes les agences de l'ONU qui ont été et réaliser euh, le contenu de cette déclaration. Alors, ce n'est pas que la FAO, il ne faut pas oublier que parmi elles, il y a aussi ben, l'OMC, euh, le Fonds monétaire international. Euh, la, bah, la Banque mondiale est quand même relativement sujette aussi. Euh, donc c'est euh, voilà, euh, finalement quelque chose d'assez positif et euh, qui, qui était euh, important de, de rappeler. Finalement, l'article 28, qui, qui précise un petit peu cette déclaration parmi tous les droits humains, qu'est-ce qu'elle fait là Et, euh, et euh, bah, l'idée, elle est très simple. Hein. C'est comme je vous disais, c'est toujours cette idée de renforcement. On ne peut pas utiliser nos droits paysans pour euh, attaquer des droits fondamentaux d'autres personnes, par exemple de nos travailleurs, ou bien, euh, bien d'autres, enfin des pêcheurs, ou bien des nomades, etc., ou, ou, des, ou des urbains. Euh, C'est toujours euh, l'idée un peu cumulatif, et d'auto-enforcement enfin, entre les différents droits humains. On ne peut pas utiliser cette déclaration-ci pour attaquer euh, les droits des peuples indigènes, par exemple. Euh, mais par contre, pour attaquer une, une législation nationale ou une convention de propriété intellectuelle, ça on peut. Euh, donc voilà, c'est juste entre droits humains, il y a euh, cette idée d'auto-renforcement, de, de filiation, de cohérence et euh, d'objectif humain. On ne peut pas commencer à utiliser celle-ci pour euh, immuniser les droits fondamentaux d'autres. Voilà, désolé, c'est toujours un peu rapide, mais euh, ça c'était par rapport au contenu. J'aimerais juste ici euh, mentionner quatre spécificités. De ce texte et qui ont en même temps été un peu les raisons des résistances, notamment des États européens. Euh, ben, voilà, ces quatre points qui montrent euh, ou clairement cette déclaration-ci elle bouscule les habitudes et elle bouscule ce qui, est, ce qui existait et c'est pour ça qu'elle qu gêne un peu. Ben, premièrement, tout bêtement, euh, la définition des paysans. C'était déjà pas, les, enfin, les, paysans, les paysans, les personnes travaillant en zone rurale, c'était pas une, une catégorie qui était déjà reconnue telle qu'elle. Euh, reconnaître comme ça les paysans ont, et le statut de paysan en tant que mode de vie où c'est pas juste une activité économique ou juste une catégorie professionnelle euh, c'est quelque chose qui n'était pas fait avant qui n'était vraiment pas commun et donc il a fallu le faire, il a fallu euh, démontrer nous-mêmes euh, ces réalités-là euh, le côté vraiment euh, plus large que l'activité professionnelle ou que l'activité économique et donc ça a impliqué une déclaration qui soit plus multithématique où elle ne pourrait pas juste traiter de, de, de, de quelques petits aspects, mais c'est ce qui a justifié une déclaration aussi large, qui couvre à la fois des enjeux de terre, de semences, mais aussi de revenus décentes, de santé, d'environnement, d'accès à la justice, à la formation, à la formation etc. Et donc, enfin voilà, il a fallu faire ce boulot, déjà, de, de, de, pour être reconnu. C'était déjà pas gagné d'avance. Et donc, en plus de montrer voilà, des besoins spécifiques qui justifient un nouvel instrument euh, spécifique. Deuxièmement, un autre point euh, où euh, cette déclaration, elle, elle, elle bouscule les habitudes ou elle gêne, c'est la reconnaissance des droits collectifs. Un peu comme euh, hein, donc la, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, euh, c'est les deux qui bousculent un petit peu les habitudes euh, et la tradition, notamment anglo-saxonne, de reconnaître des droits humains uniquement à des individus vous allez voir, tous les, les droits civils et politiques euh, les plus anciens j'ai dit historiquement euh, sont euh, uniquement adressés à des individus et donc là, ici, commencer à reconnaître euh, des droits à des collectifs, et à les exercer de manière collective, euh, ça gêne ça gêne, et l'autre côté voilà, pour nous c'était fondamental dans le sens où bah, typiquement des semences euh, des semences, c'est jamais un individu tout seul qui prend une semence euh, c'est toujours euh, le, le résultat de ben voilà, euh, que ce soit à travers le temps ou à travers l'espace, mais de la collaboration entre plusieurs personnes, des personnes qui sont interdépendantes. Euh, et donc c'était, voilà, c'était euh, complètement euh, inutile de reconnaître des droits individuels aux semences s'il n'y a pas euh, des droits qui sont collectifs, euh, notamment pour la, leur production et leur sélection à travers le temps. Euh, troisième point, euh, voilà, voilà, euh, de troisième spécificité de cette déclaration c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle des nouveaux droits alors c'est toujours un peu traître de dire ça comme ça parce qu'en même temps on va nous dire ah ben oui il y a déjà ces droits, on ne peut pas reconnaître des nouveaux droits en même temps reconnaître des nouveaux droits c'est ce qui justifie d'avoir une nouvelle déclaration sinon ce ne serait pas nécessaire de le faire et donc on préfère nous parler de droits qui étaient en train de grandir en dessous des autres ne sont pas tout à fait nouveaux. Ils, sont, ils font partie de la même logique euh, que les droits fondamentaux, notamment sur l'alimentation, mais pas uniquement. Euh, et donc, voilà, on veut euh, les intituler plutôt ainsi. Euh, et donc, typiquement, voilà, c'est le droit à la terre, le droit aux semences. Euh, ils sont relativement nouveaux parce qu'ils n'avaient jamais été formulés tel quel comme droit avant. D'un autre côté, et c'est ça qui est, qui est toujours un peu notre force aussi, c'est que tout le vocabulaire de cette déclaration, il est toujours basé sur des textes qui existaient déjà avant et qui étaient déjà souvent très largement soutenus par un grand nombre d'États. Que ce soit des déclarations précédentes, notamment celle des peuples indigènes, ou bien des conventions de, de, de l'Organisation internationale du travail, par exemple, par rapport à tout ce qui a le droit à la santé, à la sécurité au travail, etc., euh, tous des directives de la FAO et des, des politiques de la FAO qui ont souvent été aussi soutenues par des, souvent par l'unanimité ou par des très larges majorités d'États euh, donc enfin voilà, c'est cette idée euh, qu'on n'a pas inventé des nouveaux mots euh, oui, c'est un peu des nouveaux droits dans le sens où ils jamais été déclarés tels quels, mais euh, c'est toujours dans une logique de filiation d'interdépendance, de cohérence entre les différents droits euh, en même temps, donc ça j'ai envie de dire trois éléments euh, qu'on peut répondre à ça. Ce côté de cohérence, de filiation, que ben voilà, on ne peut pas réaliser euh, un droit fondamental s'il a pas aussi, euh, si on ne va pas un peu plus loin et qu'on ne garantit pas aussi des choses supplémentaires aux paysans. Une idée de primauté des droits humains, ça il faut sans cesse le rappeler. Euh, que, voilà, par rapport au commerce, etc. c'est sûr qu'il y a eu des traités de libre-échange qui ont été votés par des, ou par des, des grandes coalitions d'État avant ces déclarations. Euh, mais euh, bien de, hein, voilà, des directives de, de, la, de la Banque mondiale ou du, du, du Fonds monétaire ou, bien, enfin, voilà, ou de l'OMC euh, il y a malgré ça, euh, même si cette déclaration-ci est plus récente que euh, les droits humains, prime, point euh, et finalement euh, un, un élément qui, enfin, voilà, pendant des années on l'a rappelé euh, c'est l'idée que les droits humains ils doivent être vivants si on s'en tient qu'à une vieille déclaration des années, enfin des années 40, euh, et qu'on produit plus rien de nouveau, alors que la situation sur le terrain, elle change complètement. Le monde, enfin, il y a la globalisation, il y a, il y a des nouvelles formes de discrimination qui existent. Bon, il y a peut-être moins enfin, peut-être moins d'esclavage qu'avant, mais il y a ou d'autres moins de plus d'accès au vote, par exemple, par rapport hein, aux, aux droits euh, civils et politiques qui, qui étaient vraiment revendiqués dans les années 40, y a la situation sur le terrain, dans, et globalement, elle évolue, et donc c'est normal que les instruments de droits humains évoluent aussi. Euh, on ne peut pas se contenter d'un vieux grimoire. Euh, si la situation dans les campagnes elle évolue, c'est normal que les outils de droits humains euh, soient aussi évolutifs et, euh, et reconnaissent voilà, de, de, de nouvelles choses, soient formulées de manière plus précise il euh, y a juste et ça j'aime bien le, quand même de le préciser il y a juste deux droits qu'on n'a pas pu formuler tel quel comme droits c'est celui à la souveraineté alimentaire et celui à la diversité biologique euh, parce qu'il n'y avait pas justement euh, de langage euh, agréé, hein, de, de langage reconnu euh, auparavant. Et donc, on n'a pas pu les définir comme droits, mais par contre, on ne sait pas, euh, on n'a pas manqué de définir des obligations des États vis-à-vis -vis de ces, de, de ces, de ces enjeux-là. Euh, mais donc, enfin voilà, je veux que vous sachiez que tout le contenu de cette déclaration, euh, il, est, euh, il est soutenu par derrière, si vous voulez, il est, euh, il est porté par plein d'autres traités, etc., plein d'autres conventions, qui ont, qui ont souvent une force juridique plus forte que cette déclaration ci et qui était déjà là auparavant. Ce n'est absolument pas du langage qui est sorti de nulle part, ou euh, qu'on a juste euh, voulu prétendre comme ça de manière unilatérale. Euh, au contraire, et quand il n'y avait vraiment pas une, un fondement euh, euh, juridique, je veux dire, euh, suffisant par derrière, ben, on a été plus nuancé, ou alors on a défini que des obligations des États et pas des droits reconnus euh, aux paysans euh, de manière directe. Donc voilà, cette déclaration, elle peut peut-être vous sembler un peu light, d'une certaine manière, sous certains aspects. Euh, vous aurez préféré qu'on qu aille plus loin. Mais au moins, on sait que ce qu'on a, euh, on peut pas nous le, ne peut pas nous le refuser, d'une certaine manière. Euh, finalement, quatrième point sur lequel cette déclaration, elle bouscule, et franchement là, c'était plus dans la pratique, et euh, on a vraiment pu en témoigner, c'est cette idée que c'est une déclaration qui émerge du terrain et donc qui a été porté par les paysans et les ONG depuis le début. C'est voilà, un des premiers euh, instruments comme ça de droit international qui a qui été construit de cette manière-là, en venant vraiment de la base. Et même, voilà, ça s'est vraiment traduit dans, dans, dans la réalité de ces, ces comptes de négociation ou en termes de droit de parole, d'intervention orale et écrite. Euh, C'était quelque chose complètement inédit. Nous, on a pu prendre la parole, on a pu répondre quasiment directement à des États des choses qui se faisaient absolument pas auparavant. Dans les négociations, pareil, quand il y avait un souci, quand il y avait un, un État ou un groupe d'États qui n'était pas content, qui, qui, qui ne, ne, ne suivait pas sur certains termes, etc. On allait vers eux et euh, essayait de proposer des solutions. Euh, euh, en fait, il faut se rendre compte que, enfin nous on ne est pas rendu compte, <rire> c'est plus pendant cette formation que euh, par après, ou euh, je ne sais pas comment le euh, Conseil des droits de l'homme fonctionnait avant nous. Mais euh, d'habitude, c'est juste des diplomates qui lisent haut euh, les positions, hein, les déclarations que, que leur, euh, leur capitale leur, leur demande de faire. Et c'est trois quarts du temps en plus un dialogue de sourds qu'autre chose, et où euh, voilà, le processus est très très lent. Et il euh, n'y a pas vraiment euh, la, la chat de la négociation et hein, de et de la discussion assez ferme et constructive, comme il y a pu avoir ici. D'habitude, c'est un processus qui est uniquement intergouvernemental, il n'y a pas d'ONG, il n'y a personne d'autre que des représentants des États. Et, euh, ou alors, occasionnellement, on invite un, un expert à faire un exposé, mais il n'y avait pas euh, cette présence de la société civile, et, et, et en plus des, des bénéficiaires, ça encore moins, dans la négociation concrète du texte. Euh, donc voilà, c'est sûr que ce groupe de travail, ça a vraiment été du, du vrai dialogue. Il y a eu en plus les sessions informelles où c'était encore un peu plus un langage direct. Euh, et c'est la première fois où les paysans ont vraiment été agents de changement, que ce soit les paysans ou bien tous les autres bénéficiaires de tout ce que l'ONU pond comme texte. Mais ici, euh, vraiment, on a été euh, les acteurs de notre propre texte et pas juste les bénéficiaires de, de, de la volonté des gouvernements. Quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est un élément euh, qui a aussi euh, son importance. Euh, ça a été donc euh, une nouvelle manière de fonctionner pour obtenir le texte, mais donc euh, ça sera, dis aussi, une autre manière de fonctionner pour sa mise en œuvre. Et, euh, et c'est à nous de jouer. Voilà. Euh, ensuite, peut-être assez brièvement euh, mentionner certaines avancées. Euh, en ce qui concerne le droit des femmes, j'essaie de, ouais, je un peu le temps, je traîne pas, mais euh, on peut en discuter euh, volontiers. Euh, donc c'est l'article 3 et 4 et alors euh, certaines mentions de l'article 17 par rapport à la terre. Il euh, y a un peu, c'est novateur la connaissance de discrimination intersectionnelle vis-à-vis euh, -vis des femmes et donc ça veut dire que euh, on reconnaît ben non seulement le fait, bah, typiquement, en termes d'accès à la terre, il y a plein de pays où elles n'ont pas droit d'avoir la terre, où l'héritage de la terre va qu'aux garçons, enfin, des choses comme ça. Euh, je veux dire que ce n'est pas bêtement reconnaître la discrimination des femmes, ni l'addition de certaines formes de discrimination, mais c'est un peu leur effet multiplicateur. Typiquement, si vous êtes une femme, mais en plus rurale, en plus, par exemple, noire ou indigène, euh, vous allez subir plus de de discrimination et de violation de vos droits fondamentaux euh, qu'une femme blanche euh, urbaine par exemple ou des choses comme ça. C'est de, de voir les effets multiplicateurs entre les, entre les catégories euh, de discrimination. J'espère que j'ai été clair. Euh, droit à la participation des femmes dans les processus euh, c'est bête, mais il faut toujours le rappeler. Euh, Non-discrimination par rapport aux sources, à la terre, aux semences aussi, alors qu'on sait que notamment vis-à-vis -vis des semences, celles qui font la plupart du boulot. Euh, et encore une fois, bien vous préciser que tout ce qui est là, cité comme droit dans cet article-là, il ne sort pas de nulle part. Et la plupart de, de cet article, euh, c'est quasiment à copier un copier-coller d'un traité qui existe, donc qui est vraiment force contraignante euh, contre un, une convention ou un, ou un pacte, pacte, pardon, covenant, euh, contre euh, l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Euh, et donc, enfin, voilà, encore une fois, euh, euh, la reconnaissance aussi du travail non rémunéré des femmes dans l'agriculture euh, qui, est, qui est mentionné et qui, euh, voilà, qui est trop peu souvent. Un autre article, enfin, moi, en tout cas, euh, sur lequel j'ai appris des choses pendant la formation, c'est. Je pense qu'il peut vraiment nous être utile euh, pour faire bouger des choses en, en Belgique. C'est, euh, dont on ne parle pas souvent dans, dans le milieu paysan, c'est euh, les droits des travailleurs agricoles, des salariés. Euh, déjà, savoir que 40 des travailleurs salariés dans le monde travaillent dans le secteur agricole. Donc, ça reste le plus gros employeur euh, d'un point de vue mondial. Que l'agriculture, ben, c'est le principal employeur d'enfants aussi c'est les plus bas salaires, c'est avec la construction et un autre secteur, euh, c'est parmi les trois secteurs les plus dangereux donc en termes de sécurité au travail, enfin de, de, de, hein, plus, que, plus que des petits bobos, euh, que dans le monde, uniquement 5% des travailleurs agricoles euh, bénéficient d'une inspection à la sécurité au travail. Euh, donc voilà, c'est un peu le secteur dans lequel c'est vraiment la jungle euh, à ce niveau-là. Et ce cas c'est que c'est le cas chez nous aussi, euh, et en Europe on n'est vraiment pas les derniers à ce niveau-là, notamment avec tous les travailleurs euh, migrants, euh, que ce soit d'Europe de l'Est, mais encore plus par rapport aux migrants qui viennent de l'extérieur et qui souvent sont sans papier. Euh, J'aimerais bien qu'on en discute un petit peu peut-être euh, ensuite. Qu'est-ce que cette déclaration-ci apporte bah, Premièrement, euh, elle dit clairement que les droits des travailleurs agricoles sont les mêmes pour tous, sont les mêmes que pour les autres travailleurs et de manière indépendante à leur statut migratoire. C'est ce qui a fâché nos, nos amis hongrois. Euh, sinon, euh, voilà, elle couvre toutes les formes de travailleurs, euh, alors que souvent, les législations nationales, elles se gardent bien de protéger les travailleurs agricoles. Même chez nous, hein. souvent, c'est un, un peu le cas aussi, euh, les législations nationales, il euh, y a souvent des petits coups, euh, notamment euh, par rapport aux travailleurs agricoles et ici c'est un petit peu balayer tout ça, toutes ces petites exceptions euh, traîtres qui existent et dire non, tous les travailleurs, euh, quel que soit leur statut migratoire, quelle que soit leur forme de contrat, qu'ils soient saisonniers ou pas, euh, ont les mêmes droits fondamentaux. Euh, parce que ben voilà, les travailleurs saisonniers, les travailleurs migrants, il y a aussi des exceptions qui sont faites pour les petits employeurs, bien, je suis employeur agricole moi-même, parfois on en bénéficie, de ces exceptions-là, mais voilà, les droits fondamentaux doivent de toute manière continuer à être respectés. Et en Europe, typiquement, c'est aussi tout ce qui est dans l'agriculture, mais aussi dans la construction, c'est l'appel aux sous-contractants, qui souvent, c'est un moyen d'éviter le respect des droits fondamentaux des travailleurs. Donc, cette déclaration, elle, a, elle, elle apporte vraiment un plus par rapport à couvrir toutes les de travailleurs. À rappeler à la droit à la sécurité au travail, mais aussi à la santé, à l'eau, au logement et au sanitaire, euh, parce que une grande partie des travailleurs euh, travaillent dans des plantations. Et donc, ce n'est pas que comme des salariés qui vont chez eux le soir, mais il y a, ça implique plein d'autres choses. Bien sûr, euh, une rémunération équitable, un partage des bénéfices du travail, etc. Le droit à rejoindre une organisation professionnelle et de défense de nos intérêts. Euh, un autre plus de cette déclaration, c'est cette idée de diligence dans les filières. Donc, euh, grosso modo, ça rejoint un peu la, la, la responsabilité extraterritoriale des États, mais typiquement, Carrefour, chez nous, a une responsabilité morale vis-à-vis -vis des euh, ouvriers dans la plantation de bananes, euh, même si ce n'est pas chez nous, euh, qui s'approvisionnent. Donc, c'est cette idée de, de responsabilité, euh, ce devoir de de veiller au bon respect euh, des droits humains, même dans le cas voilà, d'importation hein, ou, euh, ou de, voilà, de, de production qui n'aurait pas lieu sur notre propre territoire. C'est quelque chose qu'une déclaration universelle des droits des paysans apporte en plus euh, par rapport aux protections des travailleurs qui existaient déjà, notamment sur l'Union européenne, etc. Euh, et voilà, euh, on en revient. j'espère qu'on aura l'occasion de, de revenir tantôt, mais euh, typiquement en Europe, on est un peu les champions euh, de, de l'utilisation de travailleurs migrants. Et euh, c'est vraiment un peu la ruine pour tout le monde, parce que c'est souvent le, le moyen de faire baisser les standards euh, de protection de travailleurs pour tous, notamment pour eux, parce que souvent ils ne parlent pas le français, ils ne connaissent pas les lois, ils ne savent pas communiquer avec les inspections sociales ou avec euh, les organismes de protection des travailleurs. Mais en même temps, ça sert de levier pour faire baisser les standards pour tout le monde. Euh, voilà, c'est ce que, brièvement, je souhaitais dire par rapport aux droits des, des travailleurs. Euh, ensuite, je souhaitais, de, je, je trace un peu, mais je souhaitais euh, clarifier un point. C'est la différence entre un traité et une déclaration. Pour être sûr de bien remettre tout le monde au clair avec ça, euh, c'est sûr qu'on aurait pu rêver d'un traité donc un traité, c'est un document qui est comme une loi, comme un contrat qui est immédiatement contraignant, qui crée des obligations légales immédiates. Ça, c'est la définition d'un traité. Et souvent, les traités sont accompagnés de mécanismes de contrôle et de sanctions qui sont vraiment bien rodés. Ils prévoient des sanctions en cas de non-respect, etc. Ici, c'est pas le cas du tout pour une déclaration. Une déclaration, si vous voulez, c'est un, un outil plus léger, mais en même temps qui permet d'être plus progressiste. Euh, et, et de demander plus de choses, euh, même si on a moins de force pour, pour sanctionner et pour la mettre en œuvre. C'est un petit peu le, le, le dilemme, si vous voulez, entre les deux. L'enjeu se situe là. Soit on a quelque chose de plus fort légalement, juridiquement, avec des sanctions et, euh, et des mécanismes de contrôle, ou, mais donc souvent qui est très concis, qui protège moins de choses, ou bien qui, voilà, qui peut aller moins loin, naturellement. Là, j'exprime un compromis. Ou alors une déclaration. Euh, qui peut être un peu plus large, mais qui coup, a un peu moins de force. Euh, premièrement, de toute façon, il faut savoir qu'on n'obtient jamais un traité du premier coup. Enfin, très, très rarement. Il faut d'abord passer par une déclaration. Et après, euh, la déclaration peut être traduite pour, euh, par une, une convention. Alors là, il y a deux choses. J'aimerais bien d'abord bien vous définir quoi une, à quoi ça sert une déclaration, qu'est-ce que c'est une déclaration. Et ensuite, quelques petits éléments, si je peux, d'une certaine manière, vous rassurer ou vous consoler euh, sur le fait que voilà, c'est une déclaration, mais ça peut quand même avoir une certaine force et quand même nous être utile. Premièrement, c'est quoi une déclaration Une déclaration, c'est un document politique de référence pour tous les États, indépendamment de s'ils ont voté, s'ils se sont abstenus, patati, patata. Ici, si une fois que c'est adopté à la majorité, à l'Assemblée générale de l'ONU, ça s'applique à tout le monde de la même manière. Il n'y a plus de discussion là-dessus, que moi, je n'ai pas voté pour. On les connaît, cela. Donc ça, non. Un document politique de référence pour tous les États, pour toutes les cours de justice, donc pour les aider à trancher, euh, donc que ce soit au niveau local, mais aussi une cour euh, comme européenne des droits de l'homme, des choses comme ça. Donc, euh, pour tout le monde, à tous les niveaux de pouvoir, et qui... Sont pour interpréter le droit existants, donc les droits humains qui, qui sont déjà reconnus, les traités qui existent déjà, les lois nationales, elles doivent être interprétées dans le sens de la déclaration, euh, mais aussi des documents plus de politique publique ou, ou euh, des programmes de la FAO, etc. Donc c'est ce document-ci qui sert de référence pour les interpréter et pour les mettre en œuvre. Donc on ne peut pas mettre en œuvre des nouvelles nationales si elles sont contraires, si elles euh, contrarient, si vous voulez, les objectifs de cette déclaration-ci. Euh, donc, pour interpréter et mettre en œuvre euh, ce qui existe déjà, mais aussi pour développer des nouvelles législations, des nouvelles politiques publiques, des nouveaux droits euh, dans ces matières. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, un nouveau cadre, un nouveau référentiel euh, positif pour ben, voilà, un commerce alimentaire équitable, si vous voulez, au niveau global, mais aussi au niveau plus local pour mettre en, en œuvre des politiques qui aillent dans le bon sens pour nous. Donc voilà, ça je pense que euh, c'était important de revenir sur cette définition. Donc un document de référence qui est universel, donc pour tous les états, pour tous les cours de justice, pour interpréter et mettre en œuvre le droit même contraignant euh, existant et pour développer des nouveaux droits, des nouvelles législations, des nouvelles politiques publiques. Les petits points euh, pour se consoler, euh, la déclaration des peuples indigènes, elle est très, relativement bien respectée, et elle aussi ce n'est qu'une déclaration, ce n'est pas un traité, euh, elle existe depuis enfin, une dizaine d'années d'avance sur nous, mais, euh, mais voilà, elle est moralement, et dans les faits, elle est quand même relativement euh, respectée. Il y a plein d'États qui avaient voté contre ou qui s'étaient abstenus, et qui depuis dix ans ici, ont changé leur position et y ont souscrit, si vous voulez, d'une certaine manière. Euh, un peu l'avocat du diable, mais si on demandait un traité ou une convention, on risque, à l'inverse, de réouvrir les négociations sur tout. Et donc, c'est pour ça aussi, il vaut mieux peut-être se contenter d'une déclaration, même si ce n'est pas très très fort juridiquement, mais de garder tout ce qu'on a pu obtenir, que euh, étant donné qu'un traité ou une convention, c'est plus fort, on risque de devoir encore lâcher des choses et diluer encore plus notre texte pour obtenir euh, son vote. Et donc, voilà. Euh, c'est le même enjeu que tantôt, hein, si on a un texte qui est, qui est dans son contenu très progressiste comme, comme on l'aime, mais qui est ratifié par personne, ben, ça ne sert à rien. Et inversement, euh, si on veut avoir un, un document qui soit juridiquement fort comme un traité, mais que pendant la négociation on a dû abandonner la plupart de, de, de sa raison d'être, ben, ça ne sert à rien non plus. Donc peut-être vaut mieux se contenter d'une déclaration euh, à ce stade-ci. Et ben, voilà, euh, il y, a, il y a déjà beaucoup de déclarations précédentes, hein, notamment sur les droits des travailleurs, les droits des femmes, etc., qui sont devenues par la suite des traités. Et peut-être que ce n'est pas vraiment nécessaire que cette déclaration-ci devienne un traité. Dans le sens où toutes ces déclarations-là le sont devenues, elles ont maintenant force de loi. Pour écrire la nôtre, on a puisé plein de langages et plein d'articles dans ces traités-là. Donc, ce n'est peut-être pas... Voilà, via... Ce traité-là, c'est légalement contraignant. Ce n'est peut-être pas nécessaire que cette déclaration-ci, en tant que telle, devienne une convention à traiter, étant donné que cela l'ont déjà fait. Voilà, c'était un peu une des discussions qu'on a eues pendant cette déclaration-là. Bien sûr, c'est une discussion qui est ouverte, euh, et c'est absolument pas... Mais voilà, c'est quelques éléments, je pense, qui, que je souhaitais... Enfin, euh, qui, moi, m'ont rassuré un peu, euh, et, euh, et qui, voilà peut-être répondre à certaines de vos inquiétudes. Ensuite, je voulais peut-être, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout non plus avant cette formation, euh, juste partager avec vous quest ce qui existe comme mécanisme au sein de l'ONU pour mettre en œuvre cette déclaration. Euh, premièrement, nous, bah, en Belgique, on les connaît bien, grâce Olivier, mais euh, c'est les rapporteurs spéciaux. Donc euh, ça, c'est un expert qui est mandaté par le Conseil des droits de l'homme qui recense, il y a pour mission de recenser les cas de violation euh, des droits, mais aussi les bonnes pratiques de bonnes, des pays qui font bien, qui mettent en œuvre des, des politiques intéressantes euh, sa force c'est qu'il est tout seul et qu'il est rapide et donc il, il peut vraiment communiquer Donc, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, il ne peut pas mettre des amendes aux gens, aux états mais euh, il peut être très rapide, il peut vite euh, faire parler d'un sujet ou d'un cas de violation il peut vite euh, voilà, le mettre euh, si vous voulez, à l'agenda ou, ou dans les médias et il peut voilà, aller visiter un pays, euh, faire des rapports et, euh, et, et rapidement euh, voilà, euh, faire une intervention quand, quand il y a un cas client de violation des droits à côté de ça genre, euh, un peu plus en mode escargot mais un, un peu plus euh, grand il y a le groupe d'experts où là, le, un peu de la même manière le conseil des droits de l'homme mandate un petit groupe de sept experts différents indépendants qui pareil, étudient des cas et eux vont souvent un peu plus loin ils produisent des interprétations du texte ils peuvent aussi rendre visite à des pays, ils peuvent aller sur place, aider au dialogue ou à la bonne négociation d'une un, politique publique. Et finalement, le troisième organe, un peu comme ça, qui est dans la gradation encore un peu plus lent, et, mais avec encore un peu plus de... C'est les organes de traités. Donc pour tous les traités, pratiquement, donc un, qui sont des textes vraiment contraignants, eux, ils ont, contrairement à notre déclaration, eux, ils ont vraiment une institution qui veille au contrôle de leur mise en œuvre. Nous, pour l'instant, on n'a pas le texte, mais il l'ONU mandat mandaté personne, euh, clairement, pour contrôler de manière avec des sanctions, etc., au bon respect de la déclaration. On dit que les traités, c'est le cas. Et donc ça, il en existe pas mal. Euh, par contre, c'est très lent. Il faut souvent déjà avoir euh, utilisé tous les recours au niveau national, donc d'abord se plaindre dans nos cours euh, locales, plus nationales, plus européennes. Et puis si vraiment on, est, on va encore en recours, crois, si vous voulez, on appelle, alors on peut les, les invoquer. Donc c'est quelque chose de très lent, par contre qui a beaucoup de force. Euh, et euh, même si cette déclaration-ci n'est pas un traité, cette déclaration-ci les aide à interpréter les traités. Et donc, euh, voilà. Euh, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle aussi notamment sous l'impulsion de des discuteurs, mais euh, il y a déjà plusieurs rapporteurs spéciaux, groupes d'experts et organes de traité qui ont dit clairement euh, à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration des droits des paysans qu'ils allaient utiliser ce texte pour, euh, dans leur travail quotidien et euh, qui, euh, qui veilleraient aussi à la bonne mise en œuvre de notre déclaration euh, dans, dans la mesure de leur, euh, leur corrogatif. À côté de ça, ben voilà, il y a juste deux autres petits points au sein de l'ONU. Il y a, je ne sais pas si je traduis bien, mais c'est la revue périodique universelle. Je ne sais pas si je me trompe. Mais donc, euh, au Conseil des droits de l'homme, de manière périodique, donc récurrente, euh, les États s'analysent entre eux et enfin, ils jettent un œil euh, à l'un et l'autre euh, de manière cyclique, euh, au bon respect des droits humains. Et ça, par contre, ça couvre tous les droits humains, pas que ceux qui sont défendus, protégés par des traités, mais aussi ceux qui sont juste protégés par des déclarations. Et donc, c'est vraiment un mécanisme de discussion des États entre eux, avec certains experts qui peuvent, qui peuvent nourrir les discussions. Mais où tous les cinq ans, tous les États du monde, enfin membres en tout cas, euh, sont euh, passés en revue, si vous voulez, sont, euh, sont un peu euh, évalués sur leur bon respect des droits humains. Et ça, ça couvre, voilà, comme je l'ai dit, euh, tous les droits humains. Donc y compris, euh, y compris notre déclaration. Et euh, la société civile peut quand même, euh, quand même, ben, si quand c'est le tour de la Belgique d'être évaluée, euh, la société civile belge peut euh, adresser des, des notes et des des constats et des rapports à cet organisme-là pour voilà, témoigner de manquements, de problèmes de, ou de bonnes pratiques aussi en soyons optimistes. Euh, donc voilà, c'est quelque chose où on, où on peut agir euh, parmi les mécanismes de l'ONU et finalement, juste répéter ce que j'ai dit tantôt c'est que toutes les agences de l'ONU doivent respecter, protéger et réaliser euh, notre déclaration donc il y a aussi euh, voilà, euh, que ce soit FAO mais aussi comme on a dit tantôt l'OMC et compagnie euh, même ceux qui seraient peut-être un peu moins friands, de base, ils doivent s'y soumettre. Avec vous, je voulais encore juste euh, partager un dernier point avant de les, les deux autres vraiment de la discussion plus ensemble, pour laquelle j'ai certains éléments, mais euh, je souhaitais vraiment vous, vous entendre. J'ai quand même posé la question euh, avec l'enjeu le, le, brûlant du Mercosur, euh, voilà, j'ai posé clairement la question aux différents formateurs, qu'est-ce que nous euh, paysans belges, on peut faire Comment on peut utiliser la déclaration contre le Mercosur euh, Alors, c'est pas évident, évident, en fait, euh, et ça je ne savais pas du tout, moi, mais la Cour européenne de, des droits de l'homme, elle euh, ne juge que des droits civils et politiques, mais pas des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, euh, j ça aurait été ça, le... L'outil le plus efficace, c'est le plus direct, mais en fait, ce n'est pas son job. Euh, donc ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Euh, par contre, il y a quand même des éléments euh, sur lesquels on peut utiliser euh, la déclaration ici euh, contre le Mercosur. Euh, premièrement, la déclaration, elle statue clairement notre droit en tant qu'organisation paysanne à l'information et à la participation aux négociations de ce traité-là. Euh, étant donné qu'ils vont décider de nos vies et que ça va vraiment impacter notre revenu, notre manière de fonctionner, notre mode de vie, etc., on a, on a clairement un droit à la participation et à l'information euh, sur la négociation des traités. Donc, euh, ces négociations à huis clos et sans qu'on sache rien, etc., ça, c'est clairement pas, pas légal. Euh, ça, c'est le droit pour nous et comme d'hab', euh, L'obligation des États à réaliser des études d'impact préalables sur euh, ici et là-bas, donc dans les pays euh, partenaires, euh, par rapport aux impacts en termes de droits humains euh, de, ce, de ce nouveau traité de libre-échange. Euh, bah, Je vais toucher un mot avec Saskia Bricmont, euh, qui est. Euh, parlementaire européenne vert, il euh, a dit, enfin, voilà, c'est parmi leurs leur chevaux de bataille contre le Mercosur, c'est vraiment obtenir une vraie étude d'impact et euh, la faire reconnaître. Ils se battent vraiment pour ça, mais donc, même au niveau national, c'est une obligation des États nationaux de le faire aussi, donc nous aussi, on peut vraiment en tant que coalition euh, pousser à ça, et c'est quelque chose qu'on doit exiger. Euh, si nous parvenons à démontrer clairement et de manière assez concrète euh, des impacts de ce Mercosur sur la réalisation de nos droits à un revenu décent, à l'accès au marché, etc., à la qualité des productions, de ce qu'on veut, euh, alors euh, ça peut justifier euh, l'ajout de clauses et d'amendements au traité. Hein, donc, C'est un petit peu cette idée de droit à l'information, mais aussi à la participation aux négociations. Euh, euh, étant donné hein, de ce principe de la primauté des droits humains par rapport au COMEX, on a tout à fait le droit d'exiger des amendements et des clauses de protection euh, en cas de menace de nos droits humains. Euh, donc dans, dans ce traité de, de commerce. Euh, sinon, dans les petits conseils, bah, il disait assez rapidement prendre contact avec les rapporteurs spéciaux euh, parce qu'ils sont plus rapides et ils peuvent euh, nous appuyer nos demandes euh, à ce niveau-là. Euh, essayer d'avoir une résolution du Parlement européen ou du Com dans ce sens-là et euh, évidemment ils nous poussent à fond à informer au maximum les parlementaires nationaux euh, sur l'existence de cette déclaration et donc sur cette obligation euh, de la respecter étant donné qu'elle fait partie du, du corpus des droits humains et, euh, et donc voilà quand euh, toujours ça le problème c'est que même les parlementaires euh, nationaux n'ont pas accès au texte et ne sont pas euh, partie prenante des négociations mais en tout cas le jour où ça devient ça passe devant eux euh, ils sont obligés euh, de veiller au respect euh, et la conformité de se traité avec euh, les droits humains. Voilà. Euh, J'espère que je ne vous ai pas endormi et euh, que j'étais relativement précis. Euh, voilà, je te laisse la, le lead, Jonathan, euh, par rapport aux questions, par rapport à ce que j'ai dit, mais aussi surtout euh, par rapport à la discussion euh, sur ce qu'on fait de ce texte maintenant au niveau belge. Merci. Mmh. Ouais, merci beaucoup Vincent, je pense qu'on peut un peu t'applaudir parce que mmh. c'était une belle, euh, moi j'ai trouvé ça très, très clair, très synthétique. En tant que preneur de notes, j'ai réussi à prendre des notes du début à la fin, ce qui n'est pas toujours le cas euh, mmh. dans ce genre de, de situation. Mmh. Euh, moi je sais pas, ça dépend un peu, j'aurais bien fait une petite pause avant de passer aux questions. Euh, je ne sais pas si l'Assemblée a un avis là-dessus, ou alors est-ce qu'on embraye, on embraye directement euh, en gros, pour vous, pour vous signaler, l'idée, c'est qu'après l'exposé maintenant de, de Vincent, euh, la parole est, est plutôt à vous. Et ça va être l'idée de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire par chez nous et quels sont les thèmes prioritaires qu'on voudrait traiter dans une optique là purement belgo-belge. Alors, euh, pause ou pas pause Qui veut une pause si vous voulez, vous pouvez faire ça ou vous pouvez juste écrire. Pas de pause. Bon, OK, pas de pause, en dirait. Ce qui n'est pas beaucoup plus pratique pour vous, parce que maintenant, ça va être, euh, du coup, euh, je ne sais pas très bien comment on fait, mais là, la question, c'est que faire chez nous Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole et qui ont déjà des idées Ou est-ce que, Vincent, tu, tu as déjà quelques pistes pour euh, chauffer la salle, disons bah, Des pistes, j'en ai. Mais euh, peut-être juste avant ça, juste m'assurer qu'il n'y a pas... Question sur ce que j'ai raconté, en fait. Euh, sur... bon, Est-ce que... Un une question, qui moi, oui. Vas-y, de... vas-y. Oui. Vas oui. Euh, je voulais savoir comment ce texte est réceptionné ici, euh, en Belgique, euh, par, par, les, par les agriculteurs. Euh, Est-ce qu'ils euh, en ont déjà connaissance Ou alors, c'est juste une petite partie, un peu, un peu militante euh, comment, voilà, comment ça se passe enfin, C'est nuancé. Euh, Effectivement, les droits humains, ça parle pas énormément aux agriculteurs, malheureusement, souvent par rapport aux négociations, pas qu'au traité libre-échange, c'est quelque chose qu'ils voient de manière moins prioritaire et un peu plus distante. Euh, pendant les cinq années auxquelles on a participé aux négociations, Mais voilà, au maximum, bah, notamment via la lettre paysanne et la lettre euh, du MAP, euh, et les, les, les publications de FIAN, euh, de partager ce qui se passait, le contenu, pourquoi c'est important, etc. Euh, en termes de restitution, ben, en bref, enfin, j'ai fait une restitution, dans, chez les, même chez les trois syndicats finalement, euh, donc euh, au, à la saint lois du MAP, au comité directeur de la FUGA et aussi au comité directeur de la FOI. Euh, et, euh, en termes écrits, voilà, il y a eu, comme j'ai dit, les articles dans, la lettre, dans les deux, euh, donc au MAP et à la FUGA, et euh, une diffusion du texte aussi euh, au sein du MAP et de la FUGA. Donc euh, normalement, dans toutes les fermes membres, ils ont reçu euh, le petit feuillet de CVC, euh, vraiment avec le texte de la déclaration lui-même. Euh, ça, c'est ce qu'on a fait. Euh, comment ils réagissent euh, ben, En tout cas, enfin voilà, peut-être que Astrid ou... ou euh, euh, Joanne ou Catherine euh, peuvent mieux répondre que moi, mais des échos que moi j'en ai eu, voilà, en tant que président, j'étais un peu de, tout seul sur ce euh, dossier-là et euh, les échos que j'ai pu en recevoir, c'est effectivement, euh, dans un premier temps ça semble un peu distant, en même temps tous les agriculteurs un peu plus militants, eux étaient à fondant parce qu'effectivement ils veulent que ce soit reconnu comme droit humain. Euh, il y a voilà, vraiment le côté euh, sociétal, euh, L'importance sociétale de leur métier, etc., pour nourrir tout le monde, et, enfin, notre rôle dans la démocratie, etc. Euh, c'est quelque chose qu'ils sont très conscients et donc euh, voilà, ils ont beaucoup d'attention à cette déclaration. Euh, J'ai envie de dire que la généralité des agriculteurs, souvent, euh, c'est quand il euh, y a eu l'enjeu des traités de commerce qui est apparu, où on a commencé à dire Ah ben en fait, cette déclaration, euh, ben, elle nous permet de. On se sentait un peu impuissant face aux, aux négociations de traités de commerce parce qu'avec notamment avec ces clauses de, de, de juridiction privée euh, au-dessus des états etc commence à faire flipper tout le monde et là tout d'un coup bah, ah, une déclaration droit humain c'est au-dessus de tout, euh, ça pourrait nous être utile et donc ça a été un, un des thèmes qui a suscité euh, l'intérêt de certains agriculteurs pour ce texte mais euh, voilà il y, y a vraiment beaucoup de boulot l'année passée a été particulièrement euh, mouvementée euh, bah, notamment avec un, un gros souci de santé de papa et, euh, où j'ai voilà, vraiment pas eu de temps, en plus du Covid, euh, pour euh, travailler là-dessus, contrairement aux années précédentes, mais voilà, je compte bien m'y remettre et, euh, et pouvoir euh, contribuer au maximum à, à, à, au dialogue. Effectivement, c'est la priorité. Hein. D'abord, en termes de mise en œuvre, c'est l'objectif numéro un, c'est que les agriculteurs en aient conscience et connaissance, euh, avant euh, d'aller vers les politiques. Euh, ça, c'est euh, clair, je pense. Merci. J'ai peut-être une question, Vincent. Je ne sais pas si vous avez discuté de ça dans l'information, mais est-ce que ça vaudrait encore la peine de faire pression sur la Belgique pour que elle, s'est elle, pas ratifié, parce que ce n'est pas un traité, une convention, mais qu'elle elle change son vote et qu'elle change sa position en faveur de la déclaration, ou est-ce qu'au final, ça n'a plus aucune importance, puisque de toute manière, comme tu l'as dit, le texte s'applique à tout le monde, peu importe qu'on ait voté pour ou contre alors, ça s'est nuancé. Il euh, y a deux choses. Premièrement, pour information pour tout le monde, Samuel Cogolati, là, un député fédéral écolo, a déposé une proposition de résolution au Parlement belge pour que la Belgique change sa position officielle. Euh, en même temps, et en fait, la justification, c'est quoi bah, Premièrement, ça a été adopté à la, à la majorité de l'ONU, donc ça ne sert à rien. Que la Belgique boude, d'une certaine manière, que ça ne sert à rien de rester tout seul dans son coin. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc de toute façon, ça s'applique à tout le monde. Ça, on peut aussi retourner l'argument dans ce sens-là. Euh... Et ensuite, il y a quand même le soutien des trois ministres régionaux de l'agriculture et des trois syndicats paysans, euh, en tout cas en Wallonie. bourg ne ne bon, fallait pas rêver. Mais même la fois, un euh, petit mot, mais a soutenu quand même le texte. Euh... Donc, voilà. Moralement, les Politiquement, ils n'avaient pas vraiment de bonnes raisons de, de, de, de s'abstenir et de ne pas suivre, euh, ce les, étant donné que l'agriculture est de manière, une matière régionalisée. Euh, enfin là on est tout, un peu tous sur le cul quand, quand euh, à ce moment-là, si je me souviens bien, c'était du CARM, à dire ah non, non, euh, moi je, laisse la, la, je, ne, je ne suis pas mes ministres fédérés, mais je laisse la décision à M. Rennes euh, ». On était un petit peu tous sur le cul, et politiquement, c'était vraiment borderline de faire ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il n'y a, a quand même pas de raison que la Belgique, ne... enfin pas de valable en tout cas que la, la, la Belgique ne, ne le fasse pas. En termes de d'importance, en fait oui, j'ai envie de dire théoriquement ça sert à rien parce que ça s'applique à tout le monde. Politiquement, ça serait quand même cool parce que on a une large coalition de d'ONG, de syndicats paysans, de parlementaires au niveau francophone, je le soutiens dans des soutiens dans tous les partis, hein, même au MR, au PS, c'est euh, d'ailleurs chez évidemment, même au PTB, et, et chez des filles aussi. Donc on avait des soutiens de tous les côtés, on ne peut pas dire que c'est un clivage gauche droite on ne peut pas dire que c'est un clivage nord-sud, on ne peut pas dire que c'est un clivage communautaire, il euh, n'y avait pas de raison. Euh, et ce qu'elle c'est que, voilà, théoriquement, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien, enfin, ce n'est pas prioritaire, parce que de toute façon, ça s'applique quand même à la Belgique, même si, euh, même si elle boude et qu'elle s'abstient. Politiquement, quand même, ça aiderait. Euh, un engagement moral étant donné que c'est déjà pas un texte contraignant euh, personnellement je, je suis en faveur de continuer à pousser à ça euh, en commençant par reprendre contact dans tous les partis politiques sur la gamme des gens même au cdnv qui soutenaient euh, donc enfin voilà euh, c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup de tact et faut pas aller en bloc euh, parce que sinon ils vont, ils vont effectivement euh, sous, le vent un peu de la NVA et compagnie, ils vont, et du bourg en bond, ils vont, ils vont, ils vont faire marche arrière. Donc, il faut aller avec tact et, et lenteur. Mais je pense qu'il faut continuer à le faire en y allant par plein de côtés en même temps. Quoi. Voilà, ça c'est mon point de vue tout à fait personnel. Il y a une question dans le chat par rapport à pourquoi la Belgique n'a pas signé cette déclaration. Euh, ben là euh, voilà. Florence, tu peux vraiment me, me compléter aussi euh, mais donc, pas vraiment de raisons valable venant du, du secteur agricole, en tout cas en Belgique. Euh, on ne nous a pas, à part les arguments bateaux qu'ils ont tous répétés, hein, « Ah oui, mais on ne veut pas un nouvel instrument. » Enfin, voilà. Là, je, je tiens quand même à, à témoigner d'un aspect particulièrement irritant de ce processus de négociation. C'est que nous, on a suivi le dossier pendant plusieurs années de suite, euh, en essayant d'avancer dans la discussion et dans le raisonnement et dans la logique et en face au niveau diplomatique euh, à part Thomas Stevens euh, à Genève qui était notre super pote mais tous les autres, c'était à chaque fois des personnes différentes qui ne suivaient rien du tout qui reposaient des questions qu'on avait déjà résolues dix ans avant euh, et qui pour justifier une abstention ressortaient des arguments auxquels euh, même les experts, même d'autres états même le Luxembourg ou la Suisse c'est pas des gauchistes quoi avaient déjà répondu et avaient déjà été plus loin. Tu vois. Donc, des bonnes raisons, des raisons je veux dire, fondées pour lesquelles la Belgique n'a pas signé cette déclaration, euh, oh, je suis désolé, mais il n'y en avait pas. Parce qu'ils en avaient avancé certaines, on y a toutes répondu. Euh, Olivier Descuteurs l'a fait, ou, nous, ou bien l'Académie de Genève l'a fait, ou d'autres États l'ont fait. Euh, au final, si je fais vraiment le bilan des arguments, on y a tous répondu, ils n'ont juste pas voulu. Et pourquoi Ben voilà, c'est toujours un peu les intérêts industriels, c'est aussi un peu les intérêts, si je peux dire ça comme ça, colonialistes de la Belgique aussi, euh, qui sont derrière. Et, euh, et typiquement, ben voilà, le, le, le statu quo et la continuité prônée par le Bouron et un petit peu par la froide aussi, même si là c'est un petit peu, un tout petit peu mouillé. Euh, le Bouron c'est vraiment le dinosaure qu'on n'a pas été approché. On ne lui en a jamais parlé de la déclaration, ne valait mieux pas. Parce de toute façon, ils sont beaucoup trop puissants. Ils auraient de toute façon euh, été contre, notamment pour, euh, je pense, cette question de travailleurs migrants, mais pas uniquement. Euh, et donc, euh, voilà, ils ont à part, euh, pendant le processus, une fois, une fois, une fois l'autre lâché, que les paysans ne servait à rien, qu'ils n'existaient plus, etc. Euh, ils n'ont pas vraiment une position euh, définie sur ce texte-ci en particulier. Mais voilà, on le connaît un peu, quoi. Je ne sais pas si, Florence, tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'application la de la Belgique. Euh, oui, peut-être juste un, une ou deux infos. C'est-à-dire que, quand même, euh, on, on avait quand même réussi pendant plusieurs années, au moins, à mettre la question à l'agenda. Euh, il faut savoir qu'au niveau belge, la, la déclaration des droits des paysans, euh, au début du processus, euh, personne n'en avait rien à... Voilà. Euh, et donc, voilà, un, un, voilà un, un, une victoire, on va dire, qu'on qu a eu, c'est que ça a été traité, ça a été discuté, comme, euh, comme Vincent l'a dit, tant au niveau régional, mais aussi au niveau fédéral. Donc, au final, c'est le ministre des Affaires étrangères qui signe, qui décide, euh, qui, a, qui a la décision finale pour ce genre de, de traité. Euh, donc, c'était Renders à l'époque, euh, qui l'a fait en consultation, principalement avec De Croo, qui était euh, ministre de la coopération et développement. Euh, et c'est vraiment, voilà, jusqu'au bout, on, on, on a senti qu'encore quelques semaines avant le vote, on aurait pu arriver à ce basculement. Je crois qu'on y était vraiment, vraiment proche. Euh, et il n'a pas, pas eu lieu. Euh, les, les principaux arguments, comme disait Vincent, mais auxquels on a répondu, qu'il mettait en avant, c'était qu'il y avait un danger pour l'universalité des droits. C'est-à-dire que si on octroyait des, des droits à des catégories, entre guillemets, de personnes, euh, voilà, le, le truc bateau, c'est pourquoi les paysans et pas les infirmières. Euh, mais bon, voilà, donc la, la, la réponse, comme, comme Vincent le disait, est évidente. C'est parce que, voilà, on a, on a pu prouver euh, que les paysans sont discriminés de manière systémique euh, et, et, et que c'est pour ça qu'il faut leur octroyer des droits spécifiques, etc., euh, mais c'était le principal argument euh, mis en avant. Mais donc, voilà, donc la, la, la position de la Belgique avait quand même évolué. Ils votaient contre au départ. Là, ils se sont finalement abstenus. Ils auraient pu voter pour. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, d'autres pays européens l'ont fait, comme, euh, comme le Portugal, le Luxembourg, euh, la Suisse aussi, euh, a voté pour. Et donc, ils étaient ouais, sur le point de basculer. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, aussi, je rejoindrais Vincent sur le fait que ça vaut encore la peine aujourd'hui de faire des actions pour... Euh, que que la, la Belgique ratifie a posteriori, euh, et aussi pour, pour continuer à sensibiliser les nouveaux acteurs euh, à, à la question, parce qu'effectivement elle a été adoptée il y a deux ans. Aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement, des nouveaux ministres, d'autres sensibilités, euh, et donc c'est aussi une manière de sensibiliser de manière générale aux droits des paysans que de pousser euh, pour pour cette ratification a posteriori, quoi. Euh, et au niveau régional aussi. Ça, il faudrait resensibiliser aujourd'hui euh, les nouveaux décideurs. Euh, euh, voilà. Il y a une question qui était aussi que ouais. de, de, les régions ont ou peuvent avoir un poids. Ben, avant le vote, oui, ça avait, ça avait été important. C'est vraiment ça qui, a, qui, qui avait obligé, en tout cas au niveau fédéral, à faire des réunions cornuplies, comme on appelle ça, donc entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération et du Développement pour rediscuter de la position belge qui allait finalement être portée. C'est grâce au fait qu'il y a eu des lettres explicites. Euh, des, des ministres régionaux de l'agriculture, donc Flandre, euh, Wallonie, mais aussi région de bruxelles capitale <rire> euh, qui ont demandé euh, explicitement à Renders d'adopter euh, et de voter pour à la déclaration. Donc euh, oui, je crois que c'est ça qui a été un des leviers principaux de cette discussion, euh, bien qu'au final, euh, voilà, ce n'est pas la position qui a été défendue par la Belgique au niveau national. Il y a aussi Astrid qui pose une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'avis de Borsu sur cette question Ben euh, Oui. Enfin, oui euh, ben, euh, il y a, pour promener un petit peu, un hein, Borsu dans les portefeuilles ministériels. Et en fait, au, au début, enfin en tout cas au début, où on était dans le processus avec Florence, euh, il était ministre fédéral de l'Agriculture. Euh, donc on avait eu euh, effectivement une très bonne première rencontre avec un de ses collaborateurs et euh, qui n'a débouché sur rien. Euh, le gars, après, on a essayé plein de fois de l'appeler, plein de fois, euh, il est hyper enthousiaste sur le moment même. Plein de mails, plein d'appels, et plus bon, plus rien du tout. Quand euh, son cabinet est passé, euh, je pense, à cette vénit du Carme, ensuite, euh, si je dis pas de bêtises, euh, au niveau fédéral, euh, là, euh, plus du tout de réponse. Et euh, ben voilà, voilà c'est le moment où j'étais plus dégoûté parce que c'est ce moment-là du vote, et en plus, on a le soutien des trois ministres régionaux. Sur ce matériel-là, il devait n'être que leur porte-parole. Et, euh, et fin, voilà, a, a il euh, a vraiment abandonné son, son pouvoir à Lizzie Randers. Euh, mais donc, euh, Willy Borsu, il ben, faudrait le recontacter. Enfin, on a essayé déjà plein de fois, ben, la, la collaboratrice ici au niveau Wallon. On l'a déjà rencontrée plusieurs fois aussi, euh, en tout cas, avant la, pas, pas sous cette législature-ci, mais la précédente, ben, notamment au Congrès de la Fugère auquel euh, on a encore été là, interpellé là-dessus. Mais ouais, il nous répète toujours un peu les vieux arguments. Enfin, c'est ça que enfin, moi je trouve traître, euh, notamment par rapport au MR, euh, si on peut parler ainsi. Euh, c'est où euh, j'ai pas mal de discussions, bah, déjà aux communautés directeurs de la foi. Enfin, je suis désolé, mais il y a plein qui sont en quand même, euh, avec des bourgmestres MR ici de la région, ruraux, euh, Marie-Christine Marien, qui est à ce moment là quand ministre de, du développement durable et en charge des objectifs du millénaire pour le développement a clairement fait une lettre de demande de vote en faveur euh, donc il y avait quand même des éléments Voilà, on ne peut pas dire que tout le MR de bloc est exclu euh, ou contre la déclaration ou bien pour une abstention C'est pas. mais voilà j'ai envie de dire malheureusement les personnes du MR en charge de l'agriculture sont parmi les plus molles sur ce sujet là euh, dans leur parti. Euh, on aurait eu voilà, d'autres ministres et maires de l'agriculture si je peux dire ainsi euh, je pense que d'autres auraient été peut-être un peu plus ouverts et un peu plus proactifs moi je veux bien retourner les, les rencontres et vous hein, expliquer les choses mais je crains que comme ils ont fait les fois précédentes euh, ils font comme euh, là, les diplomates de l'Union Européenne nous ressassent des vieux arguments que l'on a déjà répondu dix fois hein, en, en s'arrêtant là-dessus parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas plus le dossier que ça et donc, ils sont tout contents d'avoir un argument à répondre et savent qu'on a déjà répondu dix fois. Et pour eux, ça leur suffit de rien faire. Je ne oui. je, je enfin, sais pas s'il faut mettre de l'énergie pour aller le convaincre. Surtout que, que pour le moment, Boursu, bah, il a beaucoup trop de portefeuilles, en fait, entre euh, enfin, l'aménagement voilà, du territoire, l'économie, le commerce international, etc. Et que même sur la, même sur la PAC, on le trouve très absent alors que ce n'est pas un petit dossier. Euh, donc je pense euh, que malheureusement... Euh... Là, je me demandais si, si vous aviez déjà eu... Enfin voilà, son... ah, voilà oui, il y a toujours moyen d'aller voir une personne de son cabinet, mais euh, ouais, je pas, peut-être pas mettre trop d'énergie là-dedans. Euh, Vincent, j'avais une, euh, une petite proposition, puisque l'idée des de, questions-réponses, c'est que ça amène à des propositions sur comment utiliser euh, cette déclaration en Belgique. Donc je suis un peu surpris euh, du peu d'enthousiasme des agriculteurs et des paysans à s'approprier cette euh, mise à part les militants, évidemment. Mais, mais je dirais, allez si on veut élargir le cercle, est-ce que ce n'est pas un premier travail à faire C'est faire en sorte de, de créer une base solide, des fondations solides avec des agriculteurs et des paysans qui se réapproprient ce texte comme, comme un texte important euh, Est-ce que ce n'est pas le, le, le point de départ quoi ?– mais Je Bonjour à tout le monde, je pense que les paysans ils sont fatigués, ils n'ont pas toujours le temps, ils sont découragés Je vois... enfin ici on n'a pas la moyenne d'âge mais on va se dire qu'on est quand même encore jeunes, mais il n'y a pas beaucoup de, enfin peut-être Serge, Serge t'es quand même vieux toi non, mais... non mais il n'y a pas beaucoup de, j'ai l'impression qu'on va se décourager comme ceux d'avant, enfin moi je suis en train aussi de militer dans mon coin, pour réduire l'AFSCA, enfin, les cotisations AFSCA pour les petits agriculteurs la PACO et tout ça on nous écoute, on a été les voir, ils sont très, très diplomates, très gentils, ils sont à l'écoute mais je, je, franchement, moi je suis en mode on passe à d'autres euh, oui, actions enfin, je, je ne sais pas, je suis en mode vraiment euh, je ne vais pas dire qu'on va faire la révolution mais on va arrêter de payer leur forfait, on va arrêter de payer les cotisations enfin, je ne sais pas, moi je suis prêt à le faire sincèrement, je suis prêt à me mettre en danger à ce niveau-là mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils nous écoutent enfin, moi je commence tout doucement à accepter la situation Covid aussi mais à, à me décourager j'ai l'impression qu'on a un bon groupe de gens ici qui font un boulot fantastique de, de vulgarisation, qui, qui parle aux politiques. Nous aussi, on a parlé avec DMR, avec Christ, l'autre fois, on, on essaie de toucher les gens, on nous écoute, mais oui, mais chaque fois, ils, ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Enfin, je suis, voilà, Ça, c'est mon point de vue à chaud, mais vu qu'on a un groupe de militants ici, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas trop, trouver d'autres façons enfin, Il faut se regrouper et arrêter de payer certaines choses, et se, mettre, enfin, se mettre en danger personnellement peut-être, mais il, je crois qu'il faut une action forte pour être écouté. Je comprends, tout à fait, hein. je comprends tout à fait je voulais, je voulais juste hein, euh, rebondir sur ce que Astrid disait euh, pour, pour ce que ça vaut en tout cas au niveau de, euh, de la région bruxelloise, il y a tout un processus qui va être relancé par rapport au, à, à la, la politique alimentaire, donc là, ce qu'ils appellent la stratégie Good Food euh, 2.0 qui va démarrer en fin février ici euh, et Jonathan on le sait bien on a reçu des soutiens pour euh, l'établissement d'une fédération de l'agriculture urbaine alors en effet ça représente 60 acteurs c'est des acteurs urbains qui euh, ne sont sans doute pas dans les publics euh, euh, que tu soulevais Vincent euh, les publics les plus démunis euh, cela dit voilà c'est un acteur régional sur trois et donc peut-être que de ce côté là il y a, il y a une carte à jouer pour euh, taper sur le clou par rapport à cette déclaration notamment via cette fédération des agriculteurs urbains qui est en train de, de démarrer on engage, enfin, on fait des interviews demain et donc la personne va démarrer son travail aussi dans la même lignée ici un des nouveaux, ben, j'étais venu à Liège il y a quelques années et ici à Tournai on, on avance bien dans la constitution d'une ceinture alimentaire et voilà, à côté des organisations paysannes c'est un nouveau moyen et un nouveau public de aussi utiliser cette déclaration. Quoi. Euh, parce que ici, on, on touche à la fois voilà, des, souvent des néo ou des, des petits producteurs, mais aussi à la fois euh, dans ces ceintures-là, il y a souvent aussi des, des pouvoirs publics locaux et, euh, et voilà du tissu associatif un peu plus large local aussi. Et, euh, et franchement, ouais, parfois, j'ai plus de. de. on va dire de de relais enfin de d'intérêt euh, dans ce cercle là que voilà je fais volontiers dans les organisations paysannes hein, mais euh, voilà c'est souvent euh, un peu moins vigoureux comme comme comme, comme enthousiasme hein, si mais mais ça j'ai rencontré le cabinet marron la euh, semaine passée suite à sa déclaration là, sur euh, le, le rachat de terres qui avait un peu des ah, donc, on a discuté de la stratégie coup de foot et tout ça. Et donc, c'est clair, moi, c'était vraiment une chouette réunion. Et tu vois que, que Marron, il est très ouvert, mais sans vouloir faire des catégories, c'est un écolo. Et ce n'est pas, pas, pas la même ouverture. Et, et voilà. Et malheureusement, on aurait pu imaginer que si jamais une des régions est plus proactive ou tout ça, ça puisse entraîner les autres. Mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est un peu à coûter au tiré entre Marron et Boursu. Euh, qui n'a pas du tout, euh, voilà, suite à cette polémique sur l'achat de terres, en fait, euh, le cabinet marron a essayé d'aller vers le commune de Boursup pour remettre un peu les choses au point et, et ça. Et en fait, ils disent vraiment qu'ils se sont fait envoyer balader. Enfin, c'est vraiment très tendu. Je sens qu'il qu était là. Moi, je, la Wallonie, je n'ose même pas y mettre un orteil, sinon je vais me faire dégommer. Ouais, Donc, euh, <rire> pour info, c'est plus large, c'est dépasse notre notre débat ici, mais, mais on peut pas, je ne pense, pense pas qu'on peut compter sur un effet de, de domino, c'est ça. Pour, pour le moment, en tout cas avec, euh, avec les ministres qui sont venus en place. Quoi. Moi, moi j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas aussi forcément la peine de vouloir promulguer à tout prix la déclaration pour la déclaration elle-même et chercher à ce que le texte soit appliqué voilà, directement euh, en Belgique, Wallonie, n'importe quelle région. Par contre, qu'elle puisse servir d'appui à des luttes précises euh, sur l'accès à la terre, sur euh, une ceinture alimentaire, sur les conditions de travail des, des paysans. Là, ça peut aussi être un, un bon moyen de s'en servir, mais pas pour s'en servir elle-même, mais pour en faire avancer telle ou telle cause. Quoi. Et là, moi, je crois que c'est ça qui m'avait le plus convaincu. Quand Vincent, tu me parlais, bon, on va en parler sans doute après, mais sur, par exemple, les conditions de travail euh, des sans-papiers euh, en Flandre où il y a des industriels euh, qui viennent chercher des, des travailleurs au petit château sans-papiers pour aller récolter tel ou tel euh, produit dans les dans les serres ou des choses comme ça, j'ai l'impression de partir de, de conditions vraiment concrètes et de s'appuyer dessus en disant voilà, on peut renforcer nos positions sur le terrain parce qu'on a un droit de l'homme et qu'on est fondé juridiquement à agir comme ça et que ça s'est inscrit dans un cadre international et on n'est pas, on pas de, paye, de, de paye avec nos revendications du de, de Luberlu, mais on, on s'appuie sur des vrais arguments. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle sera utile et euh, multiplier les séminaires, pour que les gens se saisissent d'un texte aussi compliqué. Ben moi, je comprends en tout cas que si j'étais euh, paysan ou maraîcher, n'allais euh, pas faire des séminaires juridiques sur euh, où j'en ferais peut-être un celui-là parce que bon. Mais euh, moi, je crois qu'après, il faut réussir à trouver l'usage qu'on peut en faire quoi. Au-delà de l'argument du texte en lui-même quoi. Ben, je pense que tu viens euh... de faire une proposition intéressante. Donc, un, un usage euh, ciblé et euh, avec un texte qui peut faire levier sur certaines questions. Par contre, ça serait intéressant de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Concrètement, c'est quelle action en premier, et ce texte, comment il fait levier. Euh, ma, ma, ma proposition de, de, de paysans qui se rapproprient un texte, ce n'était pas du tout à travers des séminaires, etc. C'est simplement de, de, de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu et qui est étonné de voir que les premiers concernés, mis à part les militants qui sont ici, euh, semble, en plus je lis un peu par rapport au chat, je vois que Serge a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de retours euh, des producteurs, etc. Donc voilà, moi je suis, je suis juste étonné euh, de ça et donc peut-être que, que, que le texte en termes de levier, euh, ciblé sur des actions concrètes, sera peut-être plus efficace. Le, le, le tout, c'est s'il est là et qu'il ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt de en fait. Je vais faire un petit retour sur l'article 16 que j'avais de m'en poser en question au cabinet Borsu, via le député Florent, ben la réponse a été on tourne autour du pot et l'hôpital se fout de la charité. En fait, ils ont juste répondu que tout était en, en passe de se faire au niveau région à En fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se fait. En fait, le cabinet Borsu ne veut pas trop bouger, quoi. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être passer un peu à la deuxième phase euh, du débat. Euh, Au-delà des questions de clarification, mais justement identifier euh, quels seraient les thèmes prioritaires. Est-ce qu'il y a des luttes sur lesquelles, euh, en ce moment, on a envie d'avancer particulièrement et, et sur lesquelles la déclaration pourrait, euh, euh, enfin, et auxquelles la déclaration pourrait être utile euh, Peut-être, Vincent, tu veux refaire le, un petit passage vers ça Peut-être très rapidement, vous listez un peu les éléments dans ce sens-là, qui ont été évoqués pendant cette formation. Et voilà, je pense que ça peut susciter des idées. Et je vous invite tous peut-être maintenant, euh, sur le côté aussi, déjà, à prendre note euh, des choses qui vous traversent l'esprit. Euh, l'esprit. Voilà, parmi les conseils qui donnent à la formation en termes de mise en œuvre, c'est euh, bon, bien sûr sensibiliser la base, mais aussi euh, sensibiliser les cours et les juges. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle déclaration qui est pondue par l'ONU que tous les, les juges et les, les cours même chez nous en Belgique, ils sont vraiment au courant et sont importants qu'ils doivent l'utiliser. Euh, je pense notamment par rapport à ces quatre travailleurs euh, sans papier chez nous. Euh, construire des coalitions, c'est un peu ce qu'on fait ici, paysans, ONG, académie, euh, même agences de l'ONU ou des droits humains, euh, et des politiciens ou des états ou des localités, des pouvoirs publics locaux euh, qui sont en soutien. Euh, contribuer à l'examen périodique universel de la Belgique, euh, euh, quand, euh, bah, vraiment c'est prochainement euh, bon, bien sûr diffuser le texte, l'expliquer dans les médias et alors il parle aussi des écoles agricoles c'est vrai que, donc, comme on disait on, on diffuse au sein de nos organisations professionnelles, au sein de nos ceintures alimentaires mais il faudrait le faire aussi si moi ça me motive bien euh, de le faire euh, au sein des écoles agricoles euh, en termes de thèmes euh, spécifiques à l'Europe, en tout cas dans la formation, il y avait juste une une collègue, Marine Lefebvre, qui travaille à SOS fin Luxembourg. Euh, sinon, on n'était pas vraiment beaucoup d'Européens euh, du tout. Mais euh, il y avait la question des travailleurs migrants. Euh, je pense qu'il peut vraiment un peu faire scandale et euh, vraiment être euh, voilà, montré. Mais c'est non seulement l'idée de faire scandale et d'utiliser la déclaration, mais c'est en plus élargir nos coalitions avec les syndicats de travailleurs classiques, avec les organismes de défiance sans-papiers. Voilà, Ce n'est pas que du paysan agroécologique agro wallon, mais c'est vraiment élargir l'étendue le, le, de, de la coalition et de, de nombre de personnes qui peuvent s'approprier ce texte. Euh, c'est vraiment ça qui va nous renforcer. Euh, donc, travailleurs migrants, un autre thème, c'était le double standard des pesticides. Donc, vous savez que l'Union européenne est l'homologue des pesticides, mais elle dit qu'il euh, y a deux statuts. Euh, donc, en termes de toxicité hein, par rapport à l'environnement, la santé des gens, ils disent euh, OK, le pesticide est homologué mais c'est pas le même standard si c'est pour être utilisé en Belgique, enfin en Europe, ou pour être exporté. Donc il y a plein de pesticides qui sont produits en France, qui sont homologués par l'Union Européenne, mais qui peuvent être utilisés uniquement en dehors de l'Union Européenne tellement ils sont gentils avec les verres de terre. Mais euh, donc voilà, ça clairement c'est un truc complètement incohérent et scandaleux. Et euh, ici avec une déclaration qui soit universelle de protection de tous les paysans et de tous les travailleurs agricoles euh, où que ce soit, euh, et cette idée de, de, de responsabilité un peu extraterritoriale, même des États et de l'Union européenne, euh, c'est quelque chose de, qui pourrait aussi faire scandale ou en tout cas être un, un, un levier d'utilisation de cette déclaration. Euh, bah là, bah, c'est le job de Fian qui fait déjà beaucoup, mais c'est le thème de l'accaparement des terres, notamment par des firmes belges ou européennes euh, dans des pays tiers. Euh, les traités de libre-échange, comme on a... Euh, mentionné avec cette idée de concurrence déloyale, euh, l'obligation d'études d'impact euh, préalable et euh, la, encore une fois toujours cette idée de primauté des droits humains. Donc même s'il y a des, dans le traité hein, des, des chapitres qui traitent euh, par exemple des, des droits de propriété intellectuelle sur des semences ou des choses comme ça, les euh, droits humains priment. Ça, on doit, les faire, euh, on doit les faire annuler et participer aux négociations, etc. Et alors, euh, quelque chose d'avancé par euh, ben, euh, donc, euh, Christophe Gaulet de Suisse et euh, Marine du Luxembourg dans ces deux pays-là. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu deux pays hyper capitalistes qui ont voté pour la déclaration. Et euh, un des thèmes sur lesquels eux travaillent beaucoup euh, en tant que, euh, voilà, de la déclaration, c'est la responsabilité des multinationales, euh, notamment dans les chaînes alimentaires. Et donc, euh, pas que ce soit Nestlé et tout ça, mais aussi... Euh, Carrefour, ou même des détaillants, même des, des, des supermarchés, euh, c'est travailler sur leurs responsabilités en amont de leur filière et de l'approvisionnement. Et donc, c'est rappeler leurs obligations à ce niveau-là et faire du bruit euh, aussi euh, à ce niveau-là. Voilà. J'ai dressé rapidement euh, ce qui sortait de la formation maintenant je me tais. Manu, je vois que tu demandes la parole. Ah oui, euh, je suis étonné qu'on n'en ait pas encore parlé, mais je pense que la PAC euh, est aussi euh, un, un dossier sur lequel il faut utiliser la, la déclaration. Et pour ça, il faudrait qu'on arrive à développer un argumentaire de en quoi euh, la PAC et, et euh, au niveau Wallon, la manière dont elle va être mise en œuvre, euh, n'est pas cohérente avec… Euh, avec cette PAC, et avec la déclaration. Et là, je pense que si on arrive à avoir un argumentaire un petit peu cohérent, approfondi, et qu'alors, on diffuse bien le message dans nos réseaux, on peut venir avec des revendications fortes. Et alors, après, moi, je soutiens aussi... Euh, qu'il faut du coup durcir, euh, renforcer, durcir la mobilisation. Euh, le truc, c'est qu'il faut réussir à le faire et ce sera, elle sera d'autant plus forte si on arrive avec un, un argumentaire un petit peu construit. Donc là, il, ouais, il faut, euh, je crois que ce sera notre rôle aussi, et peut-être de Fiane et des autres euh, partenaires du GT Plaidoyer, par exemple de Agroécologie in Action, de réussir à, à, à développer quelque chose d'un peu construit là-dessus. Par rapport à ça. Je, je me permets de réagir directement à ce que dit Manu. Vas-y, vas-y, puis François après veut parler aussi. Ah oui, désolé. Non, non mais vas-y, Astrid, oh. t'as qu'à commencer. Désolé. Euh, je suis d'accord avec quelques nuances dans le sens où la PAC doit déjà répondre à tout le Green Deal. Enfin voilà, il y a déjà donc, Green Deal, stratégie F2F, euh, enfin, stratégie biodiversité, etc. Donc il y a déjà beaucoup de textes euh, sur lesquels que la Région est censée respecter, euh, qu'il a déjà des difficultés, mais qu'il y a... Bon, pareil, de nouveau, hein, la stratégie Green Deal, ce n'est pas contraignant, mais la Commission, comme c'est quand même la première chose qu'ils ont fait en arrivant, bah, ils vont se batailler pour que, euh, dans, lors du Trilogue, euh, je veux dire, euh, les États membres, euh, enfin, le Conseil et le Parlement en tiennent compte. Euh, et là, je vois concrètement dans les négociations euh, c'est parfois difficile euh, de, de, de traduire une idéologie euh, dans, dans vraiment dans des règlements, etc. Et en sachant que là, on est en plein, pleine construction du plan stratégique et qu'il est censé, euh, l'administration aimerait bien le finaliser, en tout cas le premier jet, pour ce printemps. Et que là, ça fait six mois qu'on est en négociation et tout ça. Donc, euh, si euh, euh, Aya vient avec… Euh, euh, des revendications, etc. Faut vraiment pas tarder parce que sinon ce sera, euh, ce sera trop tard. Voilà. Ça commence déjà à être tard. Euh, donc voilà, moi ce serait mon conseil. Et donc, et, et voilà. Et donc, euh, je pense que c'est bien parce que ça peut faire euh, aussi. C'est une manière de, comme, euh, comme tu, comme tu le disais, Jonathan, d'appliquer quelque part euh, cette déclaration pour un cas très concret de mise en œuvre d'une politique. Et donc, ça permet un peu de montrer à quoi est-ce qu'elle peut servir. Euh, donc ça, ça, ça peut être bien. Euh, maintenant, il euh, y, y a tellement, c'est des négociations tellement compliquées et avec beaucoup d'enjeux que je, je me demande, ça n'a peut-être pas un, un, un impact extrêmement concret, mais par contre, je pense que ça peut être un outil, et une manière de, de faire vivre cette déclaration et de la faire connaître et que peut-être pour la prochaine fois, on arrivera à, à faire un plaidoyer plus tôt dans le processus. Ouais, je suis un petit peu brouillon, désolée. Les joies du direct. Pardon. Fra François, j'ai l'impression que tu voulais parler, mais j'étais pas sûr. Oui, euh, bah oui. donc bon, voilà, Street fait déjà le boulot en interne avec la Fugé et d'autres, mais euh, on a été trouvé Borsu avec AIA, on lui a expliqué les enjeux par rapport aux nouveaux paysans, ce genre de choses. Enfin, je pense que l'enjeu ici, c'est de partager sur tout le gâteau. Enfin, je, je comprends même… Je veux bien militer, mais à un moment donné… je je vais m'arrêter, moi je vais passer à d'autres actions parce que j'ai l'impression qu'on leur donne les éléments, je crois que Vincent les donne aussi, on demande juste que les gens soient payés correctement. Vous avez tous vu le reportage aussi de l'RTBF, on a encore deux, Vous redevenu vu Almera, enfin, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour bouger, je... donc est-ce qu'il ne faut pas changer de son fusil d'épaule ou on attend encore 10 ans, enfin, je ne sais pas. Je... Moi j'ai l'impression qu'on a... On a déjà fait le boulot, qu'ils ont les éléments, ils savent très bien que... Le paysan crée du lien social, prend beaucoup plus soin de l'environnement généralement dans ses pratiques. Enfin, on leur... Ils ont tous les éléments en main. Je, je, je commence vraiment à m'énerver tout doucement. Donc, euh... Donc, Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. On pourrait écrire des textes, mais je ne... comme vous avez compris, je suis dans 2021, je suis dans un autre mode de fonctionnement. Là. Je... On va passer à la vitesse supérieure, vous venez de donner des oranges en prison. Mais, mais euh, je pense qu'il faut, il faut des actions plus chocs. Je ne sais pas, oui. Une, enfin, voilà, je, désolé, je me répète, mais euh, je n'ai pas vraiment eu de réponse à, à mes propositions. S'il y a d'autres gens qui seraient prêts à faire ce genre d'action, à se regrouper sous, sous le fait de ne pas payer un forfait ou de ne, à un moment de dire stop à certaines choses, et que là, ça qu ils soient obligés de réagir. Parce que je ne sais Il faut me leur mettre plus la pression, en fait, encore. Et ça, je ne sais pas comment le faire concrètement, mais la réflexion, c'est vraiment autour de ça. J'ai l'impression que François, tu parles beaucoup de.. Je de, de l'AFSCA, non plus concrètement non, tu parles voilà, de papiers de cotisation sur l'AFSCA ou c'est un exemple parmi d'autres voilà tu on le dit tout le temps en tant que les nouveaux paysans les petits paysans il y a même certains qui sont en difficulté aussi je sais mais eux touchent quand même des... ils ont quand même accès à certaines aides etc et on voit quand même bien qu'il y a un... enfin, moi je ne connais pas aussi bien les syndicats peut-être que Astrid ou d'autres personnes mais je vois quand même bien que comme on dit à Liège, c'est Tony les petits Sprotch, et là, il y a vraiment une disparité de plus en plus flagrante à mes yeux, alors qu'il y a de plus en plus de nouveaux, nouvelles personnes qui rentrent dans l'agriculture et qui, qui, ne sont, qui ne sont pas considérées. Donc, je pense que le droit des paysans, moi, ça me semble tellement logique. On, on a fait des études sur le tarif horaire de la rémunération ici à l'Université de Louvain, donc ce n'est pas n'importe quoi. On est au-dessus du seuil de pauvreté, donc qu'est-ce qu'il leur faut d'autre C'est ça le droit paysan, c'est de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, déjà. Donc, je il faut, il faut faire 10 000 études il faut faire des... enfin, tu vois n... est-ce qu'on en reparlerait pas aussi à l'UCL voir ce qui, je sais pas, il n'y a pas des gens de l'université ici, Philippe Barreau quoi qui sont là, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à tout ça le droit des paysans enfin, je n... enfin, voilà, moi je suis assez énervé en début 2021 Et je compte utiliser cet énervement pour le... passer à la vitesse supérieure désolé mais ça met un peu d'énergie aussi, c'est bien non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut remuer <rire> ces vieux, ces vieux intellos juridiques là. <rire> oui, mais il faut aussi, hein, j'admire le travail que fait Vincent, d'ailleurs bravo. Parce que bah, en tout cas, il y, y a Serge qui a une proposition très concrète d'utilisation, c'est de, de faire de la déclaration du droit des paysans le thème de la journée du 17 avril, une journée de lutte entre toutes les autres. Moi, ça me semble une très bonne idée aussi. Je ne sais pas si Serge, tu veux prendre la parole pour défendre cette idée ou alors, mais sinon c'est peut-être le RESAP qui est le meilleur endroit pour en parler, mais... Oui, ben euh, voilà, bonjour à tous, je ne vous ai pas encore parlé. Euh, c'est Catherine qui a proposé ça, je trouvais que c'était une bonne idée, d'axer euh, le prochain 17 avril euh, sur ce thème important de la déclaration des paysans. Euh, je rejoins François, hein, euh, je suis révolté aussi, parce que je vois bien que, bah, comme nous tous, on voit partout, euh, moi, je viens de vous envoyer encore le lien vers euh, la sablière de Harlon, il euh, y, y a plein de projets, il y, y a près de chez nous, près de Rochefort, euh, les maraîchers du Nord qui sont en procès pour, euh, voilà, pour construction d'habitat léger, alors qu'ils sont maraîchers. Qu on, enfin, des exemples, il y en a hélas euh, de plus en plus. Ici, chez nous et partout dans le monde, évidemment, et, et, et les politiques ne font pas grand-chose, hein. ils font des beaux discours, ils font des belles présentations, euh, sur papier c'est toujours beau, mais dans, en réalité, en fait, ils ne font rien. Et c'est pour ça qu'il faudrait, je pense, taper un, un gros coup euh, avec le 17 avril et avec d'autres choses, évidemment, pour pouvoir faire entendre nos voix, parce qu'en pratique... Euh, je vois bien les jeunes qui veulent s'installer ont toujours beaucoup de mal hein, le prix de la terre évidemment mais aussi toutes les difficultés pour pouvoir métier euh, qui est bien plus qu'un métier bien sûr mais, mais euh, ils ont toutes ces difficultés et, et on voit euh, les politiques qui, qui, qui s'emparent de l'agroécologie un petit peu aussi hein, ils disent qu'il y a plein de choses il y a de l'argent qui est distribué tant mieux hein, euh, il y a des choses qui se font c'est sûr qu'il ne faut pas le nier, mais c'est tellement lent, c'est beaucoup trop lent par rapport à la réalité des gens sur le terrain. Les paysans installés, les paysans en voie d'installation ont beaucoup de mal, et je crois qu'il faut vraiment donner un gros coup pour faire entendre cette voix-là, cette voix de ras-le-bol, de colère, comme François le disait. On n'est pas assez entendu vis-à-vis -vis du politique, euh, et c'est pour ça que je prône depuis longtemps la désobéissance, parce que je sais bien que les interpellations, même les écolos font des interpellations régulières euh, aux différents cabinets, Boursu et autres, par rapport à l'ASCA, par rapport à toutes les problématiques euh, euh, du, du, du réchauffement climatique, etc. Ils ont des réponses qui n'en sont pas vraiment. En fait, ils, ils font semblant. Ils font semblant, ils se rejettent toujours la pierre euh, ou la balle plus exactement. Euh, c'est toujours la faute à l'Europe. Hein, c'est ce qu'on entend souvent dire aussi. Euh, ce n'est pas vrai. L'Europe, Le, dans bien des cas, euh, est complice, évidemment, mais les États ont des, ont des possibilités aussi, je pense. Et, et c'est ça qu'il faut faire entendre. Voilà, merci. Merci beaucoup Serge. De toute manière, moi je crois que la, la lutte plus radicale sur le terrain n'empêche pas d'être fondée sur des arguments. Et ça peut être les mêmes personnes, ce n'est pas forcément les mêmes moments seulement. Ce n'est pas, pas du tout contradictoire. Moi je crois qu'il faut, faut travailler tout ça. Euh, bon, attends, excuse-moi, qu qu depuis que vous êtes au FIAN, depuis que vous militez, parce que moi je suis, je suis assez nouveau, mais qu'est-ce que vous avez comme avancée significative pour les paysans La déclaration est super, moi je trouve c'est génial, mais... Concrètement, qu'est-ce qu'on a eu comme avancée significative pour les paysans ici en Europe récemment Ouf. Une, Très une, grosse question. Tu pars, tu que ouais. ça, ça va encourager les paysans. C'est vraiment en plus. Enfin, je veux dire. Euh... Non, non, mais moi, je rejoins ton avis sur la nécessité, de, enfin, en tout cas, sur le, le manque de réactivité et de le manque d'impact qu'on a. En, en même temps, moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des discours, ça évolue assez vite et on, on est en train de, quand même de voir justement, il y a, il y, des, il y a des choses qui se passent, mais c'est très lent. Quoi. mais euh, Que l'Union européenne, voilà par exemple, au niveau de la PAC, ça ne bouge pas beaucoup, mais quand même, il y a, il y a ce Green Deal qui est peut-être prometteur. Il y a des... Moi, je crois qu'au niveau des lois, enfin bon, après là, je suis en train de m'avancer complètement en termes de personnel, mais j'ai l'impression qu'au niveau des lois, euh, c'est forcément lent. Au niveau des lois, au niveau des administrations, on est dans des démocraties, il y a des partis qui ne sont pas d'accord, il y a des institutions... Euh, Faire une loi, faire un texte de, de droit, Là, la, la Déclaration des droits des paysans, ça a pris 17 ans, pour donner une petite idée. Quoi. Donc ça, c'est récent, ça, ça a deux ans. C'est 17 ans de lutte, voilà, un peu de pantoufle, quoi. C'est quand même administratif, c'est aller voir des entretiens, etc. Donc moi, je crois que ce processus long, à long terme, qui s'inscrit à la fin dans du droit, il doit réussir à appuyer les luttes de terrain, et en même temps, s'il n'y a pas de lutte de terrain, il y a aucun impact du droit. C'est vraiment deux, deux choses qui vont ensemble. Il faut que quand on soit dans les institutions, on puisse dire, regardez, il y a des paysans qui sont en train de se bouger euh, et, et il faut qu'on avance au niveau des lois et il faut que les paysans qui se bougent se disent, oui, mais on est fondé à bouger parce qu'on a des lois qui vont dans notre sens. Quoi. Et non, Moi, je crois que c'est un long processus. Euh, et malheureusement, ça, pr ça prend du temps, mais la déclaration des droits des paysans, c'est quand même quelque chose qui, qui a justement été acquis et maintenant, c'est à nous de, de le faire vivre. Bon voilà, mais c'est sûr que ça portera jamais toutes les réponses, hein. ni ni, le, ni les droits humains, ni, ni un seul ministre, ni euh, du... après, ça nous de nous re, de nous y retrouver là-dedans quoi. En tout cas c'est que j'ai envie de te répondre même. Oui non mais je comprends, c'est tout à fait une bonne réaction parce que mon impatience et mon énervement vient du fait qu'on a quand même on a une diminution du nombre d'agriculteurs. Je sais que je suis maréchal, que je parle souvent de maréchal, mais j'ai l'impression qu'ici on a un nouveau regain d'attractivité de... du métier. Que je j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut soutenir, enfin, évidemment soutenir ce en place, mais moi je veux des, des, des mesures fortes pour les, les gens qui s'installent, cette nouvelle génération, j'ai l'impression que sur le Cap maintenant, on, on va décourager les gens, et on va avoir des, industries, des agriculteurs de plus en plus gros qui concentrent les terres. Donc, Tu vois, j'ai envie de dire, oui, si par exemple au niveau de la PAC, il n'y a pas des, des choses concrètes, concrètement qui sont mises en place au niveau de la région Wallonne, on voit significativement qu'il y a vraiment le message est entendu, donc, ici, apparemment, au printemps, on va pouvoir en savoir plus, mais là, je serais, moi, je, personnellement, je serais, euh, s'il n'y a rien de significatif, je serais super déçu. Je, je pense que je. Si je... Ouais. si je peux te répondre un petit peu, François, euh, je te rejoins entièrement. Euh, je pense qu'historiquement, la force des luttes paysannes, c'était le, leur caractère oblique. Et donc, euh, le fait, effectivement, qu'on on va pas de front avec un nouveau texte révolutionnaire mais on a la très bonne habitude de toujours au moins des au moins sur les bords et, euh, et de manière enfin voilà parfois un peu plus prononcée euh, concrètement enfin voilà je multiplie mes semences oui j'enfile à des voisins oui enfin voilà oui euh, on peut on peut énumérer des choses comme ça je pense qu'il faut le faire et euh, mais que ce soit enfin je pense voilà euh, c'était un petit peu ma raison de mon implication sur ce dossier-ci, c'est qu'il faut le, le faire de manière intelligente et, euh, et bien argumentée. Et euh, effectivement, tous les écarts qu'on va faire par rapport à ce que, par rapport au règlement, par rapport à, aux droits existants, on va le faire euh, de manière, voilà, précise, proportionnée et, euh, et qui, voilà, pleinement dans le cadre de cette déclaration-ci. Euh, même si elle n'a pas force de loi, on va, on va l'utiliser euh, pour justifier euh, nos écarts. Et, euh, et nos écarts seront justifiés et on, on, et on saura les défendre on saura les argumenter. On ne se sera pas tout seul. Et, et même si on doit aller au tribunal, euh, c'est pour ça que je, je m'en suis vite fait, en fait, le, aussi, le, même matériellement ici, euh, à FIAN ou les, les syndicats, qu'on qu informe les juges et les cours, parce que je suis sûr que ce n'est pas le cas, euh, mais que le jour où euh, un de nous se retrouve devant un tribunal, que ce soit à Liège, à Trounet ou n'importe, euh, par rapport à un, à un cas de figure concret, que le juge ait connaissance de l'existence de ce texte et, euh, voilà, qui fait partie du corpus des droits humains et quand il y a un, un règlement ou un, un cas un, un règlement interprété ou un cas tranché euh, on a un texte ici euh, qui est plus fort euh, qui est plus universel, qui est plus profond aussi que, que leur petit règlement de l'ASCA, euh, qui est derrière nous et qui reste, euh, qui légitime notre action même si elle est illégale ou bien si elle est euh, à contraire d'un certain règlement euh, mais oui, euh, oui, il faut désobéir euh, je pense qu'il faut le faire à la marge faut pas, enfin, à la marge dans le sens de voilà, euh, toujours attaquer de manière oblique et, et en, en, en négociant euh, plus, de, voilà, plus de marge de manœuvre dans, dans, sur un, un, un espace qui nous est trop contraint euh, ou qui nous est contraire pas, voilà, pas vouloir frontalement attaquer euh, et désobéir à tout, de bloc sur tous les aspects en même temps. Mais, enfin euh, voilà, c'est un petit peu la manière euh, qui me semble, voilà, en tout cas pour moi, la, la plus pertinente d'agir. Mais oui, il faut désobéir il faut le faire euh, euh, thème par thème chacun, enfin voilà, euh, on a des thèmes de prédilection euh, différents, euh, et des forces et des, et des connaissances des thèmes aussi euh, différentes, et, euh, et toujours le faire de manière euh, dans le cadre de cette déclaration. En fait, j'ai envie de dire que cette déclaration est illégale. Tu vois. Si tu, si tu, euh, si tu euh, mets en œuvre cette déclaration, tu te heurtes à plein de règlements. Eh ben, c'est tant pis pour les règlements, mais on le fera. Mais, euh, mais, mais par contre, il faut désobéir dans le cadre de la déclaration. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu vois. Euh, le, le faire euh, en... J'ai envie de dire... Enfin, voilà, je, mais pas comme des sauvages. Quoi. Je veux dire, pas, pas de manière complètement perpendiculaire. Hein. Euh, au règlement pour, parce qu'on est contre ce règlement-là, mais le faire, voilà, je, je, je sais très bien que c'est comme ça que tu comptes le faire aussi, mais c'est de le faire dans, dans, dans le cadre de cette déclaration. Oui. Ouais. Ça. Mais ici mais je, De toute façon, j'allais te poser une question via le chat, mais je vais te dire, par exemple, je prends l'exemple, euh, voilà, moi, je pas, moi personnellement, j'ai pas un plat, j'ai un mi-temps, j'ai mon projet qui fonctionne bien, mais je vois bien mes collègues, d'après les études qu'on a faites, etc. Est-ce qu'un collègue, une année, pourrait dire, ben, je ne paye pas mes déclarations, je ne paye pas l'ONSS parce que je suis en dessous du seuil de pauvreté. Et je sors la déclaration des droits de l'homme je prouve que je fais comme un travail en fonction de ma superficie. Je fais bien mon travail, je fais des heures, mais je n'arrive plus à suivre et à joindre les deux bouts. Donc, est-ce que ce document justement pourrait être un argument vis-à-vis d'un tribunal ou au moins le faire sortir devant un juge Je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller, tu vois, mais et tu vas peut-être me dire qu'il y a d'autres secteurs qui sont effectivement aussi dans la merde, mais... Il y a quand même des secteurs où on a légiféré, on a mis un tarif minimum, etc. Mais moi, je trouve vraiment, je prends souvent l'exemple des mineurs ou des gens qui travaillent à la mine, ou des gens qui travaillent chez Arcelor dans le métal où il n'y avait pas de règlement avant. On a légiféré, c'est peut-être des employés, mais je pense qu'on doit en arriver à ça aussi pour les paysans qui arrivent à prouver qu'il fait du bon boulot, qui, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que voilà, c est, c est, nos conditions ne sont pas du tout adaptées et qu'on ne respecte pas le droit paysan. On, on s'approche, enfin, on s'approche pas. On a dépassé l'heure de midi. Du coup, j'ai l'impression que c'est un débat qui est vraiment passionnant, mais qu'on on peut, on va pas réussir à le trancher tout de suite dans ces conditions, en plus en ligne et tout ça. Euh, par contre, moi, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, François, en gros, ce qu'il faudrait, c'est un, que le 17 avril, du coup, soit euh, axé sur cette déclaration des droits des paysans. Mais il reste un peu à choisir la question de la thématique. Euh, et bon, malheureusement, on n'a pas le temps de trop approfondir. Euh, en gros, on n'a pas pu approfondir vraiment les thématiques, choisir euh, l'accaparement des terres et tout ça. Mais toi, tu parles beaucoup quand même de, des conditions de travail, là, du revenu décent, dans, François, dans ce que tu dis. Euh, ça, en tout cas, c'est clairement une thématique sur laquelle euh, la déclaration euh, des droits des paysans est vraiment très claire. Euh, je ne connais, bon, connais plus l'article directement, mais et c'est un des endroits où euh, elle, je, je la trouve aussi particulièrement intéressante parce qu'elle rapproche en fait le droit du travail euh, de, de lutte paysanne qui, jusque-là, euh, en sont un peu déconnectés, quoi. Et bon, en tout cas, voilà, on peut pas trancher maintenant, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être une thématique qui est aussi liée à celle des sans papiers qui peuvent travailler dans, dans certains endroits. Bon. Juste pour info, le RESAP se, euh, se voit ce jeudi à 16h pour faire le bilan de la manif de décembre, mais aussi pour définir le thème du 17 avril 2021. Donc, euh, voilà, de, de toute manière, ce n'est pas ici qu'on pourrait trancher dans un webinaire, c'est plutôt avec le Resap. Euh, euh, mais, mais alors, on peut leur apporter cette idée jeudi, en, ouais, se faire un peu porte-voix. Okay. Ben, merci beaucoup Astrid, j'ai l'impression qu'on va pouvoir euh, conclure là-dessus. Je voudrais répéter quelque chose que j'ai dit en introduction, mais tout le monde n'était pas encore là. C'est juste que euh, ce, ce webinaire, on le voit un peu comme une étape. Il y a, euh, il y a des luttes qui ont lieu en ce moment dans plusieurs... Euh, pays et notamment j'ai été contacté par des francophones de France, Luxembourg et Suisse qui avaient envie de faire un, un webinaire collectif international sur cette thématique. Donc euh, nous en tout cas c'est une étape euh, qu'on voit directement. Dans les prochains mois il y a le 17 avril. Donc voilà c'est comme ça que je voyais le, ce, ce, ce séminaire comme une première étape pour les luttes 2021 qui seront je pense un peu fatigantes pour plusieurs ministres. <rire> Est-ce que, peut-être, Vincent, je te laisse le, le, le, juste le tout dernier mot pour conclure Et puis, euh, moi, je vous dis déjà tout, euh, au revoir. Bah non, euh, tout simplement, enfin voilà, juste euh, vous remercier euh, vraiment d'avoir intérêt à cette déclaration. Dire que, enfin voilà, avec Fianon, on est euh, toujours aussi euh, prêt à, à répondre à toutes les questions, même des questions techniques qui, euh, qui vous viendraient par après, ou bien euh, quand vous approchez certains ministre ou autre, et tout d'un coup ils vous mettent un peu en doute ou bien enfin voilà, a, on est là par derrière aussi pour soutenir l'argumentation juridique et technique sur cette déclaration. Et ben, sinon, voilà, tout simplement ce qui a été dit, essayer de diversifier les thèmes, aussi aller voir chez les sans-papiers, aussi enfin voilà, aller dans touche enfin voilà, qu'elles servent à, à un maximum de personnes différentes et sensibiliser à un maximum d'alliés différents au-delà du secteur agricole. Euh, et, ou nord-sud. Euh, je pense que c'est important. Et, euh, enfin voilà, essayer de, de, de se tenir au courant de, de ce qu'on fait et essayer de l'utiliser aussi sur nos luttes et euh, nos désobéissances locales. Euh, voilà, tout simplement. Un grand merci et une bonne fin, enfin une bonne après. À tout le monde. Mm. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Merci. Bonne oui, journée bientôt. à tous. Alors à tous. Bonne journée. Et... Merci, à bientôt.